Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne de l'AS Monaco pour Mardi Débat, tous les mardis 19h20h30. Aujourd'hui, on a fait un petit décalage au mais c'est pas bien grave. Comme tous les mardis, je suis accompagné de mon ami Koun. comment ça va Salut tout le monde, salut Victor. Super content d'être là comme d'hab. Eh, et on a encore une fois deux invités incroyables, Drefa bon, et Signaux les experts de la Charvante. Comment ça va les gars ça, ça, va, va, ça va, ça va. Désolé en hein, je t'ai pris la parole et oh, manou. D'être euh, d'être là, normal de rien du tout, très content d'être là euh, ce soir, vraiment, et très content aussi d'être invité avec Dutsi, un petit peu mon padré. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation, les gars. Ah bah, C'est nous plaisir. qui vous remercions, les gars, est trop... on est trop content de vous avoir encore une fois. Alors, pour présenter ceux qui vous connaissent pas, si vous je dis des bêtises, vous m'arrêtez. Hein. Duts, toi, tu es oh, le roi de l'achat-revente sur Twitter, je pense qu'on ne va pas se mentir. Tu as également une chaîne Twitch, tu fais, euh, tu fais aussi du FM d'ailleurs. Euh, bon, type, type, euh, il nous a dit c'était ton fils euh, spirituel, donc toi aussi, Twitter, gros tweetos, euh, une chaîne Twitch qui a explosé cette année, énorme, et une chaîne YouTube, je voulais le dire, qui est excessivement euh, qualitative, Voilà, extrêmement qualitative, même c'est mieux, que tu as lancé il n'y a pas longtemps, je crois. Ouais, c'est ça, cette année, bah, du coup, avec la, le lancement de FIFA, cette année, ouais, voilà. Et, euh, et euh, elle est très, très bien, je vous invite à aller la voir. Ça va, je vous ai bien présenté, J'ai rien oublié, les gars non, non, ça va parfait. si vous avez des trucs incroyable. à ajouter, euh, n'hésitez pas. Donc, on est parti pour euh, une heure et demie d'émission, comme d'habitude. Euh, on va attaquer tout de suite avec les dernières infos, puis on va en parler entre nous. Et après, on attaquera le débat. Est-ce que l'achat-revente est mort cette année Bon, bien sûr. Sacrée assez... question. Ah, sacrée question. En plus, ça fait parler en mmh. ce moment. Allez, on est ça parti complètement... pour le... les dernières infos, les amis. Ouais il y a eu pas mal d'infos cette semaine les copains sur les jeux de foot euh, On va parler un petit peu de, de, beaucoup, de... de beaucoup de jeux euh... Ah j'ai pas mes... J'ai un petit, un petit problème d'image de... mais c'est pas grave On va faire sans euh, Bon déjà peut-être la plus grosse info de la semaine Dots, la sortie d'FM hier Ouais ouais, grosse nouvelle Qu'est-ce que t'en penses y a... y a... Ça fait plaisir, on avait déjà pour certains euh, joué déjà sur la bêta Mais voilà, ouais, vraiment la sortie officielle donc ça fait plaisir comme chaque année, personnellement, j'attends avec impatience. Et euh, mmh. est-ce que par rapport à la bêta, est-ce qu'il y a de grosses différences ou... Ou... T'avoue, je j'ai pas énormément joué depuis hier soir. Je pense pas qu'il y ait d'énormes différences, c'est surtout pour corriger des petits bugs, des petits ouais. trucs comme ça. Il y a eu quelques nouveautés par rapport au 21, intéressantes. Ouais. Mais dans l'ensemble, ouais, ouais, ouais, on est sur FM qu'on connaît. Hein. Ouais, ouais. D'ailleurs, on fera bientôt un débat sur Football Manager, euh... Idékoon. Exactement, ouais, on va en parler très très prochainement les gars, on Et, euh, ouais, on ne vous dit pas avec qui, on ne vous dit pas ce sera quoi, pour l'instant on est sur de l'achat revente, mais c'est intéressant aussi d'avoir le coup d'oeil de, de nos invités, parce que je sais que vous touchez aussi notamment Dutz, hein, tu, tu joues un petit peu, tu streams aussi peut-être ouais. un peu Ouais, ouais je, stream, je stream de temps en temps à FM, je joue très souvent à FM. Hmm ah, c'est une masterclass ce jeu ouais, une référence bon, on est obligé d'en parler. Hein. On est obligé d'en parler. C'est euh, ah, ben. oh non, là, là, ah, ah, ah, là je te l'ai mis en très très gros. Là, ça ah, fait ah, mal aux yeux. Ah, tu mis mal. Bon, il football. On va en parler rapidement. La mise à jour est sortie vendredi pour corriger <rire> les Jérine. plus gros bugs. Le jeu est repoussé au printemps 2022 mm. et il découle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 Voilà, du coup, quelques améliorations. moins de me bug, j'ai pas vu de dinguerie de ouf, Luthor. Ouais, si je crois, qu'il y a un mec, quand il a marqué, il est sorti du terrain. Ouais, il doit buzzer un a peu sur le terrain. Je, je, je l'ai vu. Je <rire> vu <rire> Ouais, c'est un délire. Le mec, il marque. Et du coup, il, il, il, il célèbre. Même, et toute il plus, tu vois. toute, toute l'équipe, elle sort du terrain. Non, mais c'est le jeu, c'est un même. Ouais, un mème. du coup, bon, quelques améliorations pour euh, conclure. Mais euh, pour moi, c'est pas suffisant. Et maintenant, il va falloir attendre avec ce fameux report.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 Toi, Dutz, tu es de notre génération, donc toi, forcément, ah ouais, ouais, ouais, tu as ouais, connu les la grande époque. C'est ça, j'étais plutôt école PES à la base. Je suis euh, même revenu assez tard sur, euh, sur FIFA, je suis revenu que sur FIFA 15, ouais, fin de le... 14, FIFA 15. Ah, 14. Donc, j'ai essayé, essayé, essayé jusqu'au bout et après, ouais, je, suis, je suis revenu découvrir Fut et le marché, puis après, c'est… Ouais.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 Exactement. Bouger FIFA côté, vous FIFA de l'autre côté. Vous voyez Mais justement, c'est peut-être ce qui est en train de se passer, les gars. Ah là, là, il y en a justement, beaucoup. Hein. l'émergence de, déjà d'UFL, de, de, des projets UFL Goals, on en a déjà parlé dans une précédente émission. Et aussi la rumeur, Touquet, j'imagine que tu vas en parler, Luthor, dans tes news aussi. Ouais, bah, évidemment. Évidemment. Ah bah, ouais, justement. Coup, c est, c est euh, avoir la rumeur qui, qui dit que Touquet serait en train de négocier avec la FIFA pour rattraper euh, le nom de FIFA qui a été lâché. On sait que les négociations sont rompues entre la FIFA et eSport. Apparemment, la FIFA demande trop d'argent et je pense ils n'ont plus vraiment besoin de ce nom. Ils n'ont plus besoin de ce nom pour euh, faire marcher leur jeu. Et je pense qu'apparemment, Touquet aurait saisi l'occasion ah, d'aller négocier pour peut-être sortir leur jeu de foot. Pour l'instant, euh, c'est une rumeur, mais elle est intéressante cette rumeur. Et ça ferait mmh. encore un nouvel acteur après Goals, UFL. Là, ça ferait, ça ferait presque beaucoup. Pourquoi pas en vrai Je hein je sais pas ce que tu en penses type par exemple toi par rapport à ces rumeurs de Tuke en vrai en jeu de foot ça se fait pas un an donc même si Tuke ils arrivent euh, mmh. je pense que Tuke ils vont pas arriver de suite et sincèrement il y en a beaucoup qui se plaignent de EA mais euh, quand je vois des gens qui se réjouissaient, enfin qui se réjouissaient, ouais c'est Tuke ça va être trop bien mieux ouais, non, Non non, ils ils non connaissent hein. pas bien ils EA, connaissent pas bien quelque chose Voilà <rire> EA, Tout à fait Et c'est la fadaire c'est le il hein. faut faire ouais. attention <rire> ça va être la même chose hein, au niveau du paye En fait je pense que Tuke il a un, il a un tr une très bonne image chez les mecs qui jouent pas mais oui. quand tu vas parler avec les pros euh, NBA 2K, ils te disent, mais vous êtes fous, les gars. Le jeu, il est flingué depuis deux ans. Euh, mmh. C'est ultra euh, pay to win et tout. Et donc, voilà, mmh. je suis exactement de ton avis, type. Il ne faut pas croire que c'est euh, le monde des bisounours. Hein. Ça peut vrai. être euh, aussi, aussi compliqué. On verra, Gold, euh, aussi, c'est un jeu, vous en avez parlé. Ouais. Euh, et même, il euh, bah, y en a un autre aussi. UFL. UFL, exactement. Il euh, faut voir aussi, parce que c'est long, un hein, jeu de foot. Bah, on le voit, hein, ça ne se fait pas un ouais, an. Oui. Ça en prendre beaucoup de temps et la concurrence, je pense que quand même ils ont déjà encore deux trois belles années devant eux, mais c'est des bonnes nouvelles aussi qu'il y ait des nouveaux acteurs justement pour venir les concurrencer. Et on le voit, hein, je pense que cette année, euh, déjà, ils ont pris un peu plus la pression parce que le jeu est moins compétitif que les années précédentes. Ouais. Et je pense qu'il a été rendu un peu plus fun aussi pour ça. C'est -ce est que... bonne... est intéressant. Est-ce est ouais. que vous pensez... Est -ce que vous pensez pas justement qu'ils l'ont peut-être rendu plus assez compétitif, j'ai l'impression qu'il y a plus trop de challenge. Parce on, on en parlait juste avant qu'il découne. Moi, je viens d'arriver sur le jeu, je suis déjà div 2. Euh, je sais pas, tu T'en penses quoi toi bah, Le problème, c'est qu'il y a encore l'année dernière ou quelques années, on se plaignait justement peut-être que par exemple le fut champion et tout ça était peut-être trop compétitif et peut-être trop réservé à une certaine élite ou à certains joueurs pro. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi à trouver le juste au milieu encore. Ça a été du ouais, de l'extrême à l'autre. C'est ça. La limite, ouais, oui. On, je pense que les gens vont très vite. Euh... Ont très vite s'ennuyé. Les gens qui ont un minimum de niveau, notamment ben, les pros, ceux qui hmm. faisaient l'élite l'année dernière et tout ça, je pense que oui, ils s'ennuient très vite cette année sur ouais, le parce Est-ce qu'il n'aurait pas suffi juste qu'ils baissent le nombre de matchs et qu'ils laissent comme c'était Je pense que ça aurait convenu à beaucoup de monde. Hein. Peut-être, ouais, peut-être. Ouais. Après, Là, je après... sais qu'il y a quand même une partie de la commune qui est quand même assez satisfaite de ce changement, notamment les, les joueurs, on va dire. Quasiment. Euh... Ouais, quasi euh, ou Ouais, c'est <rire> ouais, normaux. Normaux, ouais. <rire> ouais. <C> ça. <rire> Le gars qui fait pas, qui fait qui taffe ou qui c'est pas son job, qui fait ses petits matchs de temps en temps. C'est ton fut champ, tu le fais. T'es huit matchs, tu t'es huit victoires, tu les fais tranquille. Tes récompenses tous les week-ends et tout ça. Avant, pour aller chercher. Alors d'un côté, c'était quand t'avais ton élite et tout ça, t'étais voilà, tu étais fier parce qu'il fallait vraiment aller le chercher. Mais d'un autre côté, quoi, mentalement et en termes de temps, c'était c'était compliqué. Et type toi, ton avis par rapport à ça. En fait, véritablement, c'est vraiment vrai. Hein. C'est une réalité que cette année, ils ont voulu rendre le jeu moins compétitif. Même, euh, j'ai eu accès à 2-3 trucs euh, parce que j'ai de la chance de connaître du monde là-bas au studio au Canada. Enfin, je fais le mec de ouf, mais c'est vraiment incroyable. Tu m'intéresses, ah ouais. tu m'intéresses. En fait, c'est vraiment vrai. Voilà, du coup, j'ai un copain qui travaille là-bas depuis maintenant de 3 ans. Et en fait, c'est vraiment une réalité. Vraiment, dans la création de contenu, dans ce qu'ils ont voulu faire, c'est vraiment un jeu qui se rapproche véritablement d'ailleurs de FIFA 19, qui est le jeu qui a le plus duré dans les 3-4 derniers FIFA. C'était un jeu qui était beaucoup plus calé sur le fun euh, avec mmh. des nouvelles cartes qui remplacent les anciennes tout le temps, tout le temps, mmh. tout le temps, tout le temps, tout le temps, des nouveaux événements, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Fut de Champion a un mode de jeu qui est moins contraignant et genre euh, moins stressant parce que les gens ils arrêtent tous en février parce qu'ils n'en peuvent plus. Parce que Fut de Champion mmh. ils le jouent, on a tous vu des gens qui se mettent dans Rec. des étapes et de, de Fut Champion. Ouais. Et cette année il y en a beaucoup moins. Par contre, ce que je pense qu'ils ont raté, c'est qu'ils voulaient tout mettre sur Division Revolts, le niveau compétitif, mais ça n'allait plus du tout. Parce qu'en fait, Division Revolts, je trouve qu'ils ont abusé le fait qu'on descende jamais ouais. en Division. C'est, Merci, c'est exactement problème. ça. Le problème pour moi, la ligne à surligner, à souligner, tout ce que vous voulez, c'est clairement ça. Luthor, tu sais que je te kiffe, mais t'es pas un crack à FIFA, tu vois, on me dit, ah mec, eh je... de... eh non, non, attends, <rire> attends, attends les gars, les là. gars. Normalement, c'est moi qui mets les tacles. Et là, et non. là... non, parce que mais... tu sais ce qui va se passer, non, je sais que vrai. Monaco <rire> va reprendre cette partie et je vais me faire afficher <rire> sur Twitter. <rire> non, en mais, mais franchement, pas. non, mais c'est vrai que t'es pas un génie. Le mec, il me dit quoi, les gars, au bout de quelques jours, il me dit, je crois. Wesh, toi, t'es en div 3, comment ça se fait Et en vrai, le fait de ne pas descendre, bah, ça fausse absolument tout. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que tu peux être en non, div 1 ou même en élite avec un pourcentage de Bien victoire sûr. qui est si terrible. Es quoi. Demain, t'as 38% de victoire, tu peux être en div 1. Il y a un problème pour moi, ce n'est pas logique. Et du coup, en fait, ça redistribue un peu l'écart de la compétitivité. Je m'explique t'arrives dans les divisions supérieures, tu peux tomber contre des mecs qui sont pas super forts, on va dire, comme Luthor par exemple. Vas-y, c'est bah bon, euh... <rire> <rire> quand même, respectez-moi. Ouais, c'est une réalité que du coup, en fait, je trouve que ce mode de jeu et Division Revolt s'est rendu euh, complètement bah, inutile parce qu'on ne descend jamais. Et mm -hmm. euh, en plus, Division Elite, pour les pros, qui devait être le mode compétitif, est hyper mal conçu parce que même moi, aujourd'hui, je peux être en Division Elite. Et ça. Quand à 1600 points on peut rencontrer des joueurs de 2000 points je disais Vatox qui le disait dans le chat mal fait parce que, au final on fait croire à des gens qui peuvent être pros alors que pas du tout, Exactement. les gens jouent le mode de jeu est horrible, en plus les pros ils peuvent se trouver entre eux, bah, je pense que Mino etc, vos joueurs pro ils doivent s'en plaindre, c'est le pire mode de jeu et je pense qu'en fait la partie qui a corrigé c'est pas fut champion, que je trouve vraiment très agréable 20 matchs en un week-end, plus les playoffs avec des super récompenses, c'est trop bien pour le joueur casual, ça permet de tester tes joueurs que tu as envie vrai. de tester cette année je peux jouer avec un Luis Suarez et me dire oh, quel plaisir d'avoir joué avec lui et j'ai fait mes 12, oh bah c'est pas grave voilà j'ai des super récompenses et c'est un pur plaisir mais mmh. si en j'en revolse où là il y a un problème à régler pour les joueurs qui veulent vraiment se la tuer et jouer compétitif pour les pros et les élites, right. c'est mon avis il est bon, il est bon, elle est bonne cette émission je suis, déjà je suis... ouais c'est de, de, de, des avis de qualité depuis tout à l'heure je suis entièrement d'accord encore une fois les infos c'est bon, on va, parler, on va passer direct au débat parce que de toute façon toutes les prochaines infos c'est sur FIFA et ça va être dans le débat parce que je pense que ça va jouer aussi sur l'achat revente donc le débat, la bagarre c'est maintenant oh. Bon, j'enchaîne du coup avec les dernières infos. Euh, je vous les donne en, en, en rafale, mais je pense que vous allez rebondir dessus parce que ça impacte énormément l'achat-revente. Bon, là la, l'info la plus ancienne, parce que sur FIFA, ça va tellement vite, c'est les Rule Breakers hein, qui sont arrivés vendredi dernier, la deuxième équipe. Euh, bon, ça déjà, ça a forcément impacté un petit peu le marché, les gars, on est d'accord. Hein énormément parce qu'en fait, on a eu un taux de drop sur ces joueurs-là. Alors là, je vais juste expliquer euh, deux, ouais. trois trucs. On a eu un taux de drop sur ces joueurs-là qui a été absolument énorme, En fait, euh, c'est à dire que les cartes elles ont un nombre. Euh, en fait, chez eSport, les lâches par nombre. Ouais. Et c'est que d'habitude, les rule breakers, je sais pas, des bambas, on va dire qu'un vendredi soir, il y en a à peu près euh, 1000 qui vont tomber sur la soirée. Des bambas, ça s'est chiffré à 5000 sur la et soirée. Et, et ça, attends, je t'arrête, type. Comment tu le sais C'est par rapport au, au, est à ce qu'il qu y a sur le demander. marché Moi, je le sens parce qu'en fait, euh, moi, quand je fais de la en vente le vendredi, j'investis beaucoup sur ces cartes là. J'arrête pas de faire des comparer prix, comparer prix, comparer prix. Ah. Et tu vois que et ça pense, baisse, ça baisse, ça baisse. Ouais. Voilà, et il y a juste Suarez qui est très peu apparu comme le reste, où il y en avait qu'une quarantaine entre 80 et 100 sur le marché, ce qui est un chiffre totalement logique pour Suarez. Le reste, elles sont beaucoup trop apparues, et donc on a eu un impact énorme sur le marché, parce que Sport a décidé de les faire apparaître 5-6 fois plus. Je pense personnellement que c'est dû au fait qu'il y a Call of Duty Vanguard qui soit sorti. Ah, tu crois Oui, oui, et du coup, en fait, c'est des cartes, regarde les prix, c'est des cartes qui vont directement en fait vers des joueurs très casual ah, est On est en bas à 100 000 crédits, on est sur du Kessia à 160 ouais, 000 crédits des prix et en fait c'est vraiment des joueurs aujourd'hui qui correspondent à ce que dont les gens ont besoin donc voilà ça a eu un impact fort et puis je laisserai si et... compléter la vie des cartes je pense plus. ouais du coup Dot euh, justement par rapport à ça tout à l'heure on disait ils ont voulu rendre le jeu plus fun est-ce que c'est pas aussi en passant par le, le taux de drop plus élevé qu'ils ont rendu le jeu plus fun tu crois bah, le taux de drop c'est aussi une chose qui a changé énormément cette année et qui impacte énormément notamment l'achat revente et les prix cette année et il y a peut-être ce côté-là. Il y a aussi le côté parce qu'il commençait un petit peu à avoir des, de plus en plus de plaintes au niveau justice et tout ça euh, par rapport à... au système des packs et au système mmh. que justement c'était pas très, euh, très, très clair. Mmh. Donc là, maintenant, il marque les probas. Les probas, elles ont été quasiment presque doublées sur les, sur des packs classiques. Et là, sur les packs spéciaux, ouais, chaque vendredi, c'est, euh, c'est énorme le taux de ah probabilité. Ah oui, parce que c'est vrai que maintenant, il y a les probas. Donc vous pouvez comparer par rapport à l'année dernière et moi ouais, c'est vrai que ça tombe vraiment l'écart spécial depuis le début de l'année quand c'est les événements ça tombe vraiment et je me rappelle l'année dernière sur les packs spéciaux des fois c'était marqué moins de 1% ouais bah Là, écoute cette année, ils ont vraiment voulu qu'en gros, c'est un FIFA totalement différent. L'an dernier, beaucoup plus de gens jouent avec des régulards. En fait, cette année, c'est une année à spéciaux et c'est pour ça que les régulars sont si peu chers depuis le début du jeu. Ils ont pris le parti pris de se dire que cette année, on va faire des spéciaux pas trop chers. Ouais. avec euh, Dans chaque équipe, des joueurs euh, qui veulent, avec lesquels les gens ils vont jouer, etc. etc. Et c'est hyper bien fait parce que en fait, dans, même dans leur taux de drop là-bas au Canada, ils savent combien de Suarez ils vont lâcher. Petite anecdote, fait un comparé prix sur un Luis Suarez et fait un comparé prix sur un Jonathan Bamba et ça vaut absolument pas le même prix. Je pense que louis Suarez il pop autant dans les packs que Jonathan Bamba il apparaîtrait, il vaudrait le même prix. Ah tout oui, c'est pas même... par rapport au, au, à la qualité de la carte en fait. Non non, en ah, fait les incroyable. liens, la qualité de la carte, tout est différent cette année. Tout est tellement bien géré sur des, les gens ont pas conscience pour beaucoup, mais c'est normal, c'est il faut connaître, c'est tout est vraiment géré, c'est une partition de musique ou même le taux de drop des joueurs est géré jusqu'à le nombre qui vont en sortir par semaine, etc. etc. Et d'ailleurs, c'est fabuleux. D'ailleurs, là, il reste combien de cartes régulières à plus de 100K 9 je crois ou 8, ouais, Alors 8 que 9 y a... 6, 200K. Ouais. C'est incroyable. Ah, boy, mad, t hallucines, ou... hallucine. Bah, t'hallucines ou J'hallucine. Déjà, c'est vrai que, enfin, avoir cette analyse-là justement du marché des transferts, moi, je connaissais, connaissais l'AR, hein, comme je vous l'ai dit euh, avant l'émission. Mais voilà, voir à chaque fois analyser tout ça, c'est euh, très intéressant d'une part et d'autre part, étant donné que cette année, bah, je ne sais pas, Tipe et Dud, si les autres années, c'était similaire, est-ce qu'il euh, est qu y avait autant de mouvements dans les anciens FIFA En fait, chaque année qui passe, chaque année, ça se complique un peu plus parce que aussi, moi, je, moi, je pense, quand j'ai commencé par exemple sur FIFA 15, tu n'avais pas fuit de chambre, tu n'avais pas de SBC, euh, tu n'avais même pas de fourchette euh, prix max au, au début. Donc, tu avais mm -hmm. beaucoup, beaucoup moins de choses à te soucier, il y avait beaucoup moins de variations de marché. Donc, c'était beaucoup, beaucoup moins casse-tête que maintenant où il like. faut beaucoup plus passer par de, ouais. de l'analyse et tout ça. En fait, ouais, c'est-à-dire l'ajout finalement de contenu d'année en année, des nouvelles spécificités, mm -hmm. des nouveaux défis, etc., plus t'en mets forcément, c'est comme dans une équation, t'as plein de variables, de variables, et plus t'ajoutes de variables, et plus il faut analyser. Des réfléchir. choses que t'es obligé, c'est ah, ça les... les récompenses qui tombaient, ben, avant c'était le jeudi matin, le dimanche matin, mm -hmm. tout ça. Ben, ouais, maintenant, tu avant, t'avais pas besoin de te soucier, fut de champ, pareil. Et, et, et ah, question, Pardon. moi, qui m... franchement, je vous... depuis que je sais qu'on va faire ce débat, envie... je vais vous poser cette question. Est-ce que vous pensez… Que c'est volontaire de la part d'IE de casser l'achat-revente. Bien sûr, mais en fait moi j'ai un quelqu'un que je connais très bien qui est rentré il y a... depuis FIFA 20 là-bas. Euh, c'est Jaime, fut économiste, euh, et en fait ils ont recruté quelqu'un euh, typiquement euh, bah, euh, comme d'IE et comme moi en fait euh, là-bas. Et euh, du coup en fait il est responsable là-bas de la création de contenu. Donc c'est votre dire... ennemi quoi. Il est là pour vous mettre des bâtons dans les roues. En, en fait ah, il, a... il a trahi. Les... <rire> il est beaucoup dans le bâton dans les roues mais il faut aussi dire ce qu'il fait il donne quand même des cadeaux parfois sur des choses simples dès qu'il y en a d'occasion parce que je pense qu'il sait de là où il vient mais euh, oui c'est volontaire Paris eSport et ça lui est demandé en fait dans la création de contenu euh, parce que là bas quand ils font une équipe ils se, ils se réunissent à 6 dans des bureaux ils décident des cartes euh, ils décident de qui va sortir, le marché, comment ça va sortir etc etc c'est vraiment une partition de musique mais les gens n'ont pas conscience de ça mais on parle en milliards d'euros et euh, bah, du coup, euh, oui, oui, c'est totalement volontaire et évidemment. Mais euh, c'est comme euh, un truc tout bête, euh, Luthor, euh, si tu veux. Pourquoi depuis des années ils laissent l'application web disponible alors qu'on sait tous qu'il y a des bots et que c'est le pire truc l'application web, mais parce que sans les bots aujourd'hui, le vendredi avec le nombre de packs ouverts, mais en tech 59, mais vous imaginez pas, un lot joueur lambda, il pourrait faire 300 000 crédits la soirée, comme sur ouais, FIFA 4. Ça serait extraordinaire. Et justement. La ch... En fait, euh, ouais, mais ça leur sert à quoi en fait Pourquoi ils veulent contrer. Moi, je me doute de la réponse, mais je veux… Ouais. Je veux... Justement, il y a Alexandre dans le chat qui nous dit « Je ne comprends pas l'intérêt d'eSport de casser le marché. ESport s'occupe du contenu qui nous laisse ah, jouer. Ouais. » Mais je pense qu'il y a un intérêt financier derrière. Énorme, oui. Bah, Et... Oui financier et puis euh, je vais tirer une balle à PES mais euh, ça vous plaisait PES les gars quand vous finissez le jeu en trois semaines là, avec les meilleures équipes du jeu sur, euh... franchement trois semaines si t'es gentil moi ouais, en trois un, franchement c'est un pote c'est un, pot, est un pot, R, donc ouais. il est... tu as son tac il est, il est régulier <rire> <rire> <rire> donc il y, y a financier évidemment parce que si les joueurs si Neymar trois 300 000 crédits mais s'il coûte 200 000 ben, très rapidement il n'y a bah, personne ouais. qui d'argent dans les packs mais c'est aussi au moment donné il faut faire durer les choses euh, si tous les joueurs ils valent trop rapidement rien mais c'est nul moi aussi moi j'aime bien galérer sur fifa pour essayer d'améliorer mon équipe etc etc et ils sont obligés voilà tout naturellement ils sont obligés c'est tout un, un gros un gros peut-être un, un autre coup de serpe qu'ils ont mis là dernièrement c'est l'ajout euh... De ce petit DCE icône là, enfin de ces petits DCE icônes, ceux-là aussi ils ont, ils ont impacté euh, fortement le marché, avec en plus ce qu'on disait tout à l'heure euh, avec Duts en privé, les packs euh, prévisualisés là, les, les, les 50K. Vas-y Duts, explique-moi. Ce qui a fait plus mal limite que le SBC, c'est l'annonce de que le SBC allait sortir la veille en fait. Parce qu'en soi, le SBC hier soir, vu que la baisse avait tellement été. Euh, Monumental avant. Ouais. Au final, quand le SBC est sorti, il n'y a pas spécialement eu d'effet. Euh, ce qui se passe cette, cette année, notamment, et déjà l'année dernière, et même il y a deux ans, mais de plus en plus, on en parlait tout à l'heure, c'est les leaks sur Twitter qui ouais. font très très mal au marché. Parce et que de un, vendre... dimanche soir, oui, on avait eu ces fameux packs donc, euh, à 50K qui sont sortis, mais qu'on peut, euh, qu peut, qu peut prévisualiser et qui changeaient forcément beaucoup de choses comparé à un pack normal et qui fait beaucoup plus de mal au marché. Et par la suite, dans la soirée, tu as eu cette fameuse rumeur qui a commencé à... Alors que c'est un truc qu'on s'attendait en plus, plus ou moins, mais oui, le fait que, que ça y sorte y sur une... les réseaux... Parce que moi, je me rappelle, il y a au moins <rire> deux semaines où on avait vu des lignes de code. Là. Mm -hmm. Donc en fait, c'était pas... même pas nouveau, bon. nouveau en fait. Non, non, mais si tu veux, ça confirmait vraiment que le truc était proche. Ouais. Et euh... Donc ça, ça... Et puis dès que tu as des trucs comme ça, les gens, ils paniquent. Et puis après, c'est... Euh... Vous mais savez, ça me fait bien. penser. En fait, ce qui est fou, c'est que là, on parle d'un jeu vidéo, mais j'ai l'impression qu'on pourrait parler du marché de la crypto. C'est exactement pareil. Marché mais de la crypto, quand tu un, as une rumeur, par exemple, que la Chine va interdire les cryptos, bah forcément, le marché, en fait, il s'écroule avant même qu'il y ait l'annonce. Et une fois qu'il y a l'annonce, finalement, des fois, limite, ça remonte. En fait, vous, êtes, cool. des, vous êtes des économistes. Vous êtes des traders, oui. vous êtes des pros. Ouais, c'est de... <rire> incroyable. D'ailleurs, ça s'appelle les... trader. Il y a ouais. de la manipulation et notamment euh, lundi, il y a beaucoup de débats suite à ça. Mais lundi, la panique était telle qu'à 10h30 du matin, comme par hasard, il y a eu 2 milliards de crédits qui ont été injectés dans le marché au niveau des rachats. J'en ai en 15... en entendu parler. Alors ça, apparemment, justement, c'est très intéressant. Il y est rachèterait lui-même des cartes pour faire remonter les prix Oui, ben, c'est 100% logique. Euh, ça existe depuis des années. Ça fait minimum deux FIFA maintenant. Ils sont <rire> en... À partir du moment où... Ben, sinon, bah, après, il y en a, ils croient au Père Noël, tant mieux pour eux, à oui, 40 bien, ans. Non, mais bien sûr. Et bon, euh, en fait, à partir du moment où là-bas, leur partition, elle est gérée et ils sont à un point où ils décident le nombre de cartes qu'il y aura euh, disponible pour un Suarez, par exemple, par rapport au nombre de Davis, c'est évident que des fois, ils rachètent des cartes. Pourquoi ils rachètent des cartes Déjà, pour stopper une baisse. C'est logique, mmh. dans un moment de court terme, s'il y a de la panique, tu fais tout remonter, ben... Dans un, en fait, juste eux, ils ont à lancer et derrière, c'est vrai, les gros discords, etc., ils vont comprendre, tout le monde va se relancer et ça va remonter. Et puis, au-delà de la version courte durée, quand tu achètes beaucoup de cartes, imaginons, on, ils ont continué à racheter des Neymar toute la journée, là lundi euh, EA sport ils ont racheté 5000 Neymar. mais ça veut dire qu'en fait, tu baisses l'offre disponible sur le marché. Ah, forcément, si c'est eux, eux qui les possèdent. Sure. Donc, tu baisses l'offre, en fait, même à long terme sur des joueurs aussi populaires et prisés que Neymar. Et par contre, tu as la même demande qui reste. Donc, mmh. en fait, permet même à long terme de te remettre des Neymar qui vont pouvoir être dans des nouveaux événements au fur et à mesure en fait et tu as cette possibilité à nouveau du coup de refaire des packs de refaire des privilégisations de packs etc etc c'est à dire que là les privilégisations de packs de dimanche elles ont fait énormément de mal y sport ils les ont tous enlevés les joueurs qui sont sortis et même ils sont allés plus loin et donc ils peuvent ressortir un événement et même sur la version long terme vraiment tu y gagnes donc en fait ils ont tout à y gagner voilà c'est okay. Et ils font mieux aussi, parfois, aussi. ils rajoutent des cartes euh, Ils rajoutent des cartes à zéro match euh, au cours de l'année. Ça, s'est beaucoup fait, notamment le 19, euh, sur des TOTI, etc., etc., euh, l'an dernier encore. En fait, quand il manque de cartes sur le marché, eux, ils appuient sur un petit bouton et en fait, ils envoient directement des cartes sur le marché euh, qui ont zéro match joué. Parfois, c'est par vague de 5 ou 10. Ah oui, parce donc là, c'est grillé ah oui, oui, oui, oui, mais voilà, mais ouais, c'est bah, normal parce que sinon les cartes, elles sont trop rares, il n'y en a pas assez, etc., etc. Moi, je les comprends. On est dans une manipulation de marché, mais on est dans une manipulation de marché qui est obligatoire. Juste, il faut se dire qu'il faut jouer avec dans un marché où on ne peut pas tout voir et savoir. toi Pour toi, Dutz, tout ça, c'est bien ou c'est mal, cette manipulation ah, C'est mal parce que c'est des, ch des choses qu'en fait, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. C'est ça, ça qui me dérange un peu. Bien sûr. Là, pour le coup, hier matin, ce qu'ils ont fait, c'était plutôt une bonne chose pour nous, parce que le marché, sinon, peut-être qu'il continue encore et encore à descendre. Donc, peut-être que dans des bons moments, c'est bien. Dans d'autres moments, ça va être moins bien. Mais ce qui est dommage, c'est que ça ne soit pas clair aux yeux du grand public, on va dire. Bah Là, moi, franchement, je n'imaginais pas autant. Tu vois franchement, là, vous me limite, je suis, je suis scotché. Je ne sais pas toi. Il, il ouais, que... ouais, je suis pareil. Moi, je, je bois vos paroles depuis tout à l'heure et c'est vrai que c'est… C'est comme pour revenir à, à l'histoire de la proba des packs, comme disait tout à l'heure type, la proba des packs, de toute façon, c'est pas la même sur un joueur qui va coûter un million et sur un joueur qui va coûter 100 Ouais. Pourtant, la proba, c'est marqué la même sur le pack. que Nous, on vient de PES ou PES, euh, Konami, en fait, euh, PES, c'était un skateboard, il lâchait dans la descente et après, tu avais l'impression qu'il n'y avait plus personne dessus, tu vois. Alors que vous... Euh... Oui, oui. <rire> à la limite, toi, c'est peut-être pas plus mal que ça soit géré, peut-être qu'on aimerait peut-être un peu plus de transparence sur certains trucs. Ouais. Et peut-être qu'ils disent que non, ça, on n'a pas le savoir et que ça ne nous regarde pas. Mais pour, en tout cas, pour le coup précis d'hier matin, on ne peut pas dire que c'était une mauvaise chose de faire remonter le marché, parce que sinon, ça pouvait continuer encore et encore. Est-ce qu'on peut dire que les gars, l'achat-revente, moi je vois ça comme ça, dites-moi peut-être que je suis complètement fou, l'achat-revente, je le vois comme euh, l'ennemi du pay-to-win. Est-ce que vous êtes d'accord bah oui, oui, clairement, oui, parce que si jamais euh, tu pouvais faire de l'air, tu pouvais faire un million par jour, évidemment, que personne mettrait des points FIFA. Bien sur sûr. le sur le 19, on était en slip euh, de Tigno, il pourra témoigner. Il ah. euh, y avait la Tino of the Week qui sortait le jeudi. Euh, dans les récompenses, il y avait Mohamed Salah. Tu prenais pour euh, 15 millions d'Alexander Arnold, ou euh, tu avais Alexander Arnold Boost, qui sortait, et tu savais qu'il serait dans les rouges. Tu prenais pour 15 millions de Van Dijk. Le lendemain, il montait de 20 et tu faisais ton bénéf comme ça chaque semaine. C'était du grand n'importe quoi. Aujourd'hui, ils peuvent plus laisser faire des choses comme ça. Je ne vais même pas parler de l'époque de Dotsi, Il va vous en parler à l'époque où il n'y avait pas les fourchettes. En fait, il n'y a personne qui met d'argent dans le jeu sinon. Et évidemment, mmh. plus la vente es compliqué, est compliquée, plus c'est dur d'avoir des crédits. Donc, plus tu mets d'argent dans le jeu. Parles-en, euh, d'Otsi euh, du moment des fourchettes, s'il te plaît. C'est aussi pour ça qu'ils sortent de plus en plus de, de d'SBC, de joueurs non vendables et tout. Parce bah que oui. comme ça, ils savent que c'est des crédits que tu mets, que tu ne récupères pas. Et puis mmh. des joueurs que tu détruis, donc, qui ne sont plus dans ton non. club. Et... Donc, je pense que d'un côté, ils ne veulent pas non plus interdire complètement l'AR parce qu'ils savent que c'est quand même une grosse commu et ouais. c'est des gens qu'ils ont sur le jeu, c'est de la les gens qui font des lives, les gens qui font des vidéos, c'est quand même une visibilité pour leur jeu. Ah, c'est pr... quand même une bonne chose. Moi, j'ai l'impression que c'est même euh, les vous qui faites le plus de, de vues. Hein. J'ai l'impression que même des vidéos achats revente j'ai l'impression que c'est ce qui marche le mieux. Euh, ah, si tu enlèves les, les, vraiment les gros, oui. les gros streamers, les gros pros qui font du gameplay, après oui, c'est l'achat revente ouais. À part les moments de TOTI où tu vas avoir les gens qui vont paquer, ouais, concrètement. Un mec aujourd'hui, s'il dit voilà, il veut essayer de faire, même les gens qui aiment bien paquer, ils essayent quand même de faire de l'achat revente à côté et tout ça. Moi, je sais que chaque année, j'ai un buzz de fou jusqu'en janvier, février. Et dès que janvier, février, d'ailleurs, c'est un peu dur à vivre en tant qu'influenceur pour ouais, beaucoup. Ouais, je à part ça. janvier, février... Vraiment, il y a d'autres influenceurs qui vivent beaucoup mieux que nous, et nous, c'est vraiment... ouais. et vraiment, il n'y plus rien, en fait. Et genre, moi, je passe habituellement de 500-600 specs moyennes à même pas 100-150 specs. Bon, j'abuse un peu, allez, je fais mes 200, mais mmh. voilà, c'est un peu dur comme moment à vivre. Mais du coup, tu as 100% raison, en début d'année, l'achat-revente, c'est là où il y a le plus de vues à faire, c'est une réalité. Et du coup, je comprends pas. Tu vois, il découle, nous, on, on, on sait, hein, parce que nous, de PES, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas FIFA. Je pense que c'est même par nature, tu vois, des... Ça doit, je sais pas, ils ont du bon, bref. Et il y a des mecs, en fait, même l'achat-revente, ils critiquent. Et comment, en fait euh... oh, non, mais... moi, moi, je, moi, je trouve, honnêtement, moi, l'achat-revente, je trouve ça fascinant dans la mesure où tu es dans un jeu vidéo qui, de base, euh, l'achat-revente, c'est pas EA, yeah, ce n'est pas FIFA qui le propose, c'est des gars, c'est des passionnés qui analysent, qui regardent un peu ce qui se passe et qui trouvent des solutions oui. pour, justement, euh, faire vivre tout le truc. Mais et je coup, vais me je faire l'avocat. Bah, je me... je Les gars, incroyable, moi. Moi, je vais me faire l'avocat du diable. On est là pour un de pour débat. Allez, let's go. je sais que t'aimes bien la bagarre. J'aime bien la bagarre. Les mecs qui vous disent, ouais, mais vous, vous achetez un jeu de foot, en fait, vous ne jouez pas au jeu. Vous ne faites que euh, d'acheter des cartes, vendre des cartes. Bah, alors là, on est sur la chaîne de la S Monaco, donc je vais être gentil. <rire> mais, euh, question Baragouine, il y a des mecs qui collectionnent des cartes, des timbres, chacun ses passions. On a arrêté d'en Ouais. Oui, complètement. Ouais. Je vous bon, permets de répondre, je ne suis pas dans votre cas. Je vais vous laisser à la, la grande tribune. Je trouve ça déjà, je trouve ça ouf en fait déjà, c'est de, de dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Moi quand je regarde les trucs, je fais pas d'achat-revente, mais quand je regarde ce que font d'autres types et d'autres mecs, hein, je trouve ça fascinant. Il y a tout ah, un écosystème, au-delà au de l'écosystème, tu as toute une communauté en fait de gars qui sont là. Les gars ils sont là, ils mettent leurs petits tips, leurs infos, les conseils, ça fait vivre. Et finalement on joue aux jeux vidéo pour avoir des sensations, une expérience de jeu. Et là avec le système d'achat-revente, c'est ouf, tu vois, et je, puis, trouve ça, je trouve ça incroyable. Ouais, d'autres. Non, moi je disais, bah après, le type et moi, on est vraiment des cas perso parce que pour le coup, c'est devenu presque notre, notre métier entre guillemets. Les, les la gens, plupart des les gens métier. qui font, les gens lambda qui font de la R, jouent à côté. Tu vois, on est Bien vraiment, sûr. nous, on est vraiment deux mmh. et, deux cas à part. On est des extraterrestres où oui, on nous fait pas peut-être pas. Et encore, type, euh, encore ce week-end, faisait full en live, donc c'est même pas tout à fait vrai. Bien sûr. Mais euh, oui, il y a des gens qui comprennent pas qu'on passe tout ce temps à analyser, à passer du temps à racheter des cartes, tout ça, mais euh, c'est les mêmes gens qui, à la fin, quand tu leur montes ton équipe et que tu l'as dit, que tu l'as eu en mettant zéro euros dans le jeu, ils ne croient pas, tu vois. Mmh, et exactement. que tu as une équipe dix fois meilleure que la leur. Mmh. Ouais, on n'a rien, rien sans rien, après, au niveau de l'achat vente. Plus tu vas avoir sûr. des crédits, plus tu vas avoir une grosse team, plus il faudra y passer un minimum de temps, c'est sûr. En mmh. fait, euh, juste euh, moi, j'entends une seule chose. Euh, bon, c'est rare des gens qui viennent dire « Ouais, t'achètes un jeu de foot pour faire de l'achat-revente dessus. » Bon, dans ce cas-là, euh, gros, tu joues à un jeu où il faut pousser la balle avec des pieds et la mettre dans un rectangle <rire> rond. Ouais, c'est bon, aussi… Bon, euh... C'est possible à faire des exemples nuls comme ça. quoi. Bon, ah, là, puis il ne faut pas répondre. Il mmh. y a des gens, en fait, qui disent euh, « Ouais, mais euh, vous tuez le marché à cause de vous, c'est impossible d'acheter. Mmh. » J'allais dire. <rire> et en fait, ça… Euh, la plupart, ils comprennent pas que nous, bah, justement, les Dutsi et les, les moi, en fait, on est vraiment tout dans sauf ça, parce qu'on euh, on peut pas, nous, euh, bah, on n'est on pas ceux qui utilisent des bots. Alors oui, même, il y en a des gros, des traders ça de qui utilisent des bots, mais c'est normal, en fait, et c'est ça qui empêche de faire la Tech59 sur le marché. Euh, on n'est pas là, en fait, à complexifier, à faire remonter le marché par euh, nanani, nanana. Ce n'est pas nous, en fait, qui complexifions mmh. le marché, c'est EA Sports. Et il y en a, ils comprennent pas que ils se disent pas « Ah ouais, mais IA, euh, ils vont jusqu'à complexifier les marchés. » Et oui. en fait, la cible simple sur qui venir frapper, c'est nous. Et c'est en mode « Ouais, mais vous pourrissez le jeu, vous êtes là, vous êtes horrible, nanana. Na, na. Et ça, je le reçois souvent. Et ces gens-là, il bah, faut juste leur montrer ce qu'on leur a expliqué avant, que c'est IA qui décide du nombre de cartes, qui rachète des cartes, qui fait ces choses-là. Et ils comprendront bien mieux les choses. Parce que nous, en fait, ça part d'un bon sentiment. On est juste là pour aider les gens. Moi, je trouve ça fou qu'on puisse nous critiquer. Mais ça peut arriver. Après, il y a aussi autre chose qui est critiquée, c'est parce qu'en France, je pense on aime bien l'assistana et le bénévolat. Euh, c'est le fait que. Euh, oui, oui, oui, désolé. Mais les conseils AR soient devenus payants pour beaucoup. Euh, parce qu'il y a des vrais services de qualité qui ont été mmh. proposés. Depuis quelques années, on a des plaintes. Moi, j'ai reçu jusqu'à des menaces de mort et j'ai dû aller porter plainte avec un autre streamer quand j'ai sorti mon service payant. Ah, Ce pas ouais. une blague. pour faut oh. dire aux gens. Allez. Euh... Wow. <rire> après c'était lunaire quoi comme bah il y des gens des gens spéciaux hein. c'est ah. bizarre mais justement pour oui. tu ouais, faut de toute manière ça c'est des cas isolés en vérité c'est pas il ya toujours des, des, des malades enfin des gens spéciaux on va dire euh, juste tech 59 d'autres type vous pouvez un peu rappeler pour ceux qui sont pas trop euh, on va dire initiés ou qui ne connaissent pas le terme de ouais, type. alors la tech 59, en fait, c'est la façon d'essayer de, d'acheter un joueur plus bas que son prix. Euh, alors le tech 59, on va dire, ça veut dire, euh, en principe, quand on liste une carte, on la liste une heure sur le marché. Et en gros, nous, on va la, on va, quand on va l'acheter, quand on va l'attraper, ça sera la 59e minute et 59e seconde. Au moment où elle arrive? Voilà. D'où le nom euh, Tech59. Donc, le but, c'est d'être le plus vif sur la manette pour choper un joueur avec tel style ou choper le joueur euh, de 3K en dessous son prix. Ça, euh, tu marché. peux passer du temps à faire ça. Avec, euh... Donc, on appelle ça aussi tout simplement du, du snipe, sinon. Ouais. Et, Et, après, ouais. Et ah. même sur ça, on n'est pas, pas justement à pied d'égalité parce que la co euh, rentre en compte, ouais. la connexion. Si mmh. tu es sur PS4, PS5, tu n'as pas la même latence. Ah ouais Et si tu bats, ouais, ouais. Et es le avantagé menu, sur vous... PS4 ou sur PS5 sur PS5, c'est beaucoup, beaucoup Donc, plus... Donc PS5 libre. fibre, t'es es avantagé Normalement, ouais, tu es déjà plus avantagé que PS4 si tu habites au fin fond de ouais. la Picardie sans, sans fibre. Et après, bah après, sinon, tu te tapes contre les beautés là, c'est autre chose. Ouais. En fait, euh, la réalité, ceux qui gagnent en fait, la Tech59, c'est... C'est les bottes. Ouais. ce qu'il a dit, c'est les bottes. En fait, sur l'ordinateur, euh, bah, tu peux acheter des joueurs sur l'ordinateur. Bah, Dites-vous bien qu'il y a des choses qui permettent, en gros, juste, je fais... J'ai acheté un joueur. Ouais. Voilà. J'ai pas bougé ma souris. Hein. Et en le... fait, vous pouvez pas vous battre contre ces gens-là. Et c'est trop de... rapide. Et donc, la Tech 59, aujourd'hui, c'est devenu très, très, eh très Mais très, vous, très... vous devez voir passer. Mmh. Parce que vu que vous passez beaucoup de temps, vous devez voir passer des trucs de fou. Mmh. Ça doit vous rendre malade. Oui, oui. Ah, <rire> oui, oui, des fois, tu vois. Parce que des fois, il y a des mecs qui se plantent et qui disent c'est bah des oui. joueurs primini ou sans cas de moins. et C'est des trucs que ça, on pourra plus jamais faire à la main qu'on pouvait faire il y a encore quelques années. Ouais, ça, c'est bot, sûr et certain. Oh ouais. Je sais plus, il n'y a pas Et longtemps, qu'est-ce qu qu'on a vu C'est pas Mbappé qui a été listé à 1 zéro de moins ou un truc comme ça Il me semble, j'ai vu ça sur Twitter. Ah, C'est possible. Nous, on a un collègue qui s'appelle Rom Romane qui, a... qui a snipé de sacré dingueries au niveau des icônes les années précédentes. Ouais. Et cette année, ça se trouve, il pourrait... il pourrait même plus le faire. Ah, C'est fou. fou. Oh. Rob, il les spam à 6h du matin pour réussir à les spammer, pour vous dire. D'accord. Ah, tiens, très bonne question de M. Quinton, même si ce n'est pas le moment des questions-réponses. Est-ce qu'en tant que pro de la Charbonne, parce que franchement, vous êtes des traders, je pense que ça, ça serait dans un autre domaine, ça serait la même. Est-ce que vous vous intéressez aux crypto, à Sorare, choses comme ça Ou vraiment, c'est focus FIFA euh, Moi, je sais que la crypto, suivi je suis ça, mais de loin, je n'ai jamais investi dedans. Et Sorare, je suis un peu plus. Sorare, ça m'a battu du fait que ça soit le football, que ça ouais. soit proche de FM, de la R. Ça réunit un petit peu tout ce que ça je connais, -être. donc ça ouais, un peut un peu plus. Et Toi, type Moi, j'ai un club à 2K sur Sorare pour donner une idée et j'ai un gros wallet en crypto. Donc, ouais, je suis de ouf. Ah, oui. un, vrai, un vrai économiste. <rire> <rire> ah, je savais même pas que tu étais sur Sorare. Je ne l'ai dit pas trop, ça arrivera bientôt le projet, mais je ne l'ai dit ah, pas trop. Ah, lourd, lourd. Non, mais du trop coup, bien. alors, effectivement, comme on l'a résumé… Euh, l'achat-revente est là pour détruire, euh, en gros, enfin, pour contrer le pay-to-win. Mais euh, j'ai l'impression qu'aussi ceux, qui, ceux qui, qui critiquent un peu ça, en fait, ils ont oublié que dans un jeu vidéo, le meilleur moyen d'avoir quelque chose, c'est de passer du temps dessus. Moi, je dis au mec, tu peux pas avoir euh, des packs ou beaucoup de cartes si tu joues pas, par exemple. Rien que mais c'est ce sans... qui fait kiffer, en fait. Ouais, non, mais je je même sans que faire d'achat-revente. ce disait ça tout à l'heure, c'est qu'il faut aller… Euh... Faut, faut saigner un peu, tu sais, faut mérite entre Exactement. guillemets, plus tu joues, plus tu débloques des trucs, plus tu gagnes, plus tu en débloques. C'est ça l'aventure, sinon, bah, je sais pas, au bout de quelques jours, tu as une bête d'équipe, et après, tu fais quoi en Allez, es... en plus, on va, on va revenir, excuse-moi, Luthor, au, au délire de, de Rivals, c'est de pas pouvoir descendre. Vas-y, j'ai une bête d'équipe, je suis div, tu vois, élite. bon, après, je suis pas un joueur pro, euh, pff, tu vois, c'est... Ça fait vivre, ça, il faut un peu galérer, je trouve, quand même. Après, qu t'as des mecs qui font pas dachat vente pas fut champ, ils font pas les playoffs, du coup, et après ils se plaignent qu'ils n'ont pas de pas de cartes dans leur club. Ah, c'est <rire> pour toi, ils <rire> Non, Puis l'avantage c'est que ben quand tu pack, tu mets une somme, mais tu sais, ça ne te garantit pas d'avoir forcément du lourd. Et puis surtout cette année, comme la plupart des cartes ne valent pas grand chose. Exactement. Mmh. Il euh, vaut peut-être mieux faire d'alerte que, que de paquer cette année. Ah exactement, du coup tu, tu me fais, ça me fait penser à quelque chose. Euh, du coup euh, j'ai l'impression que cette année c'est encore moins rentable, entre guillemets, parce que c'est jamais rentable. Hein. Mais de mettre de l'argent de paquer, parce que comme tu dis, on a quoi 8 joueurs euh, réguliers au-dessus de 100K. C'est ça, d'un côté bon, les probas sont meilleurs, donc tu as peut-être un peu plus de lourd que les autres années, mais euh, un, un Sun qui coûtait euh, 400-500K les dernières, maintenant il en coûte à peine, euh, à peine 200. Ouais. Et euh, comme on disait tout à l'heure, il n'y a quasiment plus aucun joueur au-dessus lieu au, au, au, au de 100, 200, à moins de taper mm. euh, un des 4 fantastiques et, ou un très gros spéciaux. Le pack à 50K dimanche, si avais pas, il y, y a très peu de joueurs qui te le rentabilisent, tu vois, mm. ou un pack à 100 k c'est pareil, à moins d'avoir plusieurs joueurs. D'ailleurs, vous avez eu qui les gars dans ce pack-là de prévisualisation moi j'ai eu Luc Shaw de United ah oui je l'ai vu ton valait... tweet ah, ouais, terrible. <rire> <rire> ah, terrible et tu prends le, le SBC Icon c'est la même chose hier le SBC Icon je, tu vas me rappeler type je sais plus combien ça c'était pour le faire 300k je crois non notamment. 400 400 400k et tu as un quart des icônes qui coûtent plus de 400k tout le reste ça coûtait moins ah, c'est un peu comme le DC euh, Heroes quoi il était, c était, oui, moi, en, c était en termes de tiers. rentabilité c'est ah ouais c'est incroyable ouais, en fait, moi... pour aller sur la renta moi, il y a un calcul qui est plus complexe parce que je vais faire l'avocat du diable un peu. Mais cette année, vu que les spéciaux, il y en a beaucoup plus et ils coûtent beaucoup plus cher et leur proba est beaucoup plus grande parce que vous l'avez dit, l'an dernier, c'était moins de 1% et là, c'est 10%. Moi, je suis, un... en gros, je serais intéressé de savoir comment elle est ta chance cette année de paquer des, des spéciaux qui valent à peu près 100K, tu vois, mmh. comparé à avant. Et ça serait intéressant pour avoir une vraie moyenne, impossible à faire, hein. mais ça serait vraiment intéressant pour avoir une vraie moyenne. Mais dans l'idée, oui, ça s'est complexifié parce que Ronaldo, les grosses icônes, elles ont jamais été aussi chères que cette année. Euh, les quatre fantastiques euh, devant, bon, il y a toujours Mbappé, il est un million quatre. Ouais. Et à côté de ça, bah, il faut paquer euh, 14 sonnes pour s'acheter Mbappé euh, et euh, ça doit être euh, pas loin de, pas sans Bruno Fernandez, mais 50 quand même. Une bonne cinquantaine, c'est pas mal hein, quand même. <rire> ça en fait des packs. Hein. Bah Moi, sur le, le prévisualisation, pré hein, j'ai packé Pogba, j'étais tout content. Après, j'ai vu son prix. Bon, bah, j'ai pas pris le pack. Parce que c'était pas ça. rentable. <rire> en fait, ça valait le coup de paquet en, en la, la toute première semaine du jeu, comme ça, bah, à la sortie du ouais. jeu, à la limite. Parce que tout vaut un petit peu d'argent. Et après, là, ça doit être de moins en moins intéressant. Sauf si tu packs du, du lourd ou les petits. Enfin, cette comme année, ça. très tôt, en fait, on s'est rendu compte que le marché, il décollait pas. Parce non. que, ceux, que ceux, ceux qui avaient pris la version ultimate, on avait le jeu en avance. D'habitude, tout ce que tu packs, tu le revends plus cher à la sortie du jeu. Et là, c'était mmh. euh, des Sisoko, on s'attendait à ce qu'ils valent cher, ils valaient que dalle. Euh... Bah, avec Kip, on a eu la chance d'avoir le jeu une semaine avant tout le monde et tout. Et on était trop heureux, on, s <rire> on faisait <rire> des enchères sur des mecs et tout, des Sisoko. T'inquiète, la semaine prochaine, trois x 3, x 4. Pff, le jeu, est sorti, il était encore moins cher que ce qu'on ah, avait C'est <rire> ah, incroyable. Moi, franchement, les gars, je suis... Euh... Je suis, je suis comme un ouf à chaque fois, j'en parle à chaque fois à Luthor. Euh, le Pogba, attends, Pogba, il a combien là 34, 4, 35, 34, ouais, enfin, je crois. Je, je crois que sur PS5, tout à l'heure, je l'ai vu à 34, mais mais en fait, euh, les régulars, finalement, je ne sais pas si c'est toi, Duts ou type qui disait tout à l'heure, finalement, on n'est plus trop basé sur les régulars cette saison ouais, et qu'on sais met bien. vraiment le focus sur les autres cartes. C'est ça. Je, euh, est sur incroyable. le incroyable. C'est pareil, en fait, mais ça sera pareil cette année. En fait, euh, juste. Le but, c'est que les gens ils aient tout le temps envie de paquer au fur et à mesure de l'année. c'est d'ailleurs comme ça qu'on fait le plus duré en jeu chez EA Sports. Mmh. En fait, c'est d'avoir sans cesse des nouvelles cartes et des cartes toujours plus intéressantes que les précédentes. Ça va finir n'importe comment, hein, cette histoire. Et mmh. euh, tout le temps, on met des meilleures cartes, on met des nouveaux événements. « Ah ouais, mais lui, il faut le tester. Ouais, bah, Je change mes joueurs. » Ah, bah, du coup, le joueur d'avant, il baisse. Donc, en fait, on des arrête des joueurs qui baissent et les gens... Et... ils mais j'en ai marre, mieux Mais en ouais. fait, la nouvelle carte tue la nouvelle, et c'est ça sans cesse et c'est ce qui fait durer le jeu d'ailleurs longtemps dans le temps. Ouais. Et c'est vrai que c'est très très intéressant tout ça. Et en plus de ça, bah, finalement la carte, elle devient vite obsolète. C'est-à-dire que tu as un bête de joueur, une super carte, mais cette carte finalement, que ce soit au niveau de sa valeur ou même du niveau de la carte, tu as peut-être une autre carte pour un même poste ou même pour un même joueur qui va intervenir, qui va survenir à un moment. Et ce délire en fait de ultra rapide, bah, moi je kiffe pas honnêtement, hein. à titre personnel, je trouve que ça casse pas mal, euh, ça casse un peu le délire. C'est-à-dire qu'une carte, quelle est sa durée de vie aujourd'hui, tu vois Est-ce que tu vas avoir, je sais pas, la carte de Fekir là, qui a donné mal à la tête à beaucoup de monde Elle est presque est déjà... Est... Ouais et, et du coup ouais, à chaque fois t'as as ce genre de je sais pas je sais pas ce que vous en pensez ouais de finalement à ce côté peut-être éphémère de certaines cartes mais c'est volontaire ah, carrément ouais. les hype, mais je pense mm. que ouais, c'est volontaire les gens justement pour que ben tu revends une équipe en plus la plupart du temps tu vends à père tu laisses Bien de la taxe ça y est au passage mm. tu laisses des crédits au passage mm. donc ouais pour eux c'est le faut que la hype elle soit assez courte sur sur sur, sur euh, chaque joueur c'est que tu parlais de Fake gear. ils ont sorti le SBC Nkunku et il y en a mmh. beaucoup qui l'ont remplacé. Euh, qui remplacé. Ouf. En fait, il ouais. faut, faut juste savoir ce qu'on veut, c'est-à-dire que cette année, on n'a pas un jeu compétitif et il faut pas mmh. oublier EA Sports. Moi, je me fais l'avocat du diable souvent, on a IA ils veulent gagner de l'argent. Soit on va vers un jeu ultra compétitif où on frustre les gens au maximum et on n'a pas besoin de sortir énormément de cartes parce que les gens vont rester avec les meilleurs joueurs du ouais. jeu possible et tu ils vont vouloir être chers. Voilà, qui coûteront très cher et qui seront laissés parce que tout le monde veut de la hype. Toi, il y a un moment, on est obligé chez Esport pour que les gens y dépensent de l'argent, à sortir mmh. énormément de nouvelles cartes, à laisser tout le temps de la hype dans, dans le jeu. Oh, ah, ben cette semaine, bah, je vais tester ce nouveau joueur-là, là, ouais. là, ce nouveau joueur-là, en perdant tout tu as dit, tu te fais un petit peu, bah oui, c'est vrai, tu te fais un petit peu amocher au passage, et du coup, bah, de temps en temps, tu es obligé de replacer 100 euros dans le jeu. Et, mmh. En vrai, il faut comprendre à un moment donné et, que. Et, et... Oui, c'est une entreprise, c'est normal et tout. Ouais. Et en plus de ça, type, je pense même qu'en vrai, la communauté, bah, je pense que le mec, va être criant. Tu sais, ouais, t'attends, t'es là, ouais, nouvelle carte. Le mec, il a fait un bête de, tu sais, bête de match ou super vue, mm -hmm. bête de moi. Euh, le gars, il s'est dit, ouais, super. Et c'est vrai que ça fait vivre le truc finalement. Mm -hmm. Moi, ça ne va jamais satisfaire tout le monde, mais en vrai, je pense que voilà, il y, y a du bon, il y a peut-être un peu de moins bon et chacun peut trouver peut-être son. Voilà son kiff, quoi. Cette semaine, je vais avoir testé Suarez et là, il y aura un nouvel événement vendredi et je vais faire bah, « let's go », je vais tester le nouveau joueur. Et, et du je vais coup, tu obligé de le vendre, normalement, et de perdre des crédits. Moi, cette année, les joueurs, je les garde 24 heures. Hein. Vraiment, moi, cette je année… Crois, de... Et moi, j'ai une autre… Je ne sais pas, de ce que tu en penses, ce que vous en pensez, les gars. Moi, j'ai une autre paranoïa. Mais J'ai l'impression que quand je garde un joueur trop longtemps, il devient nul. Genre, mon Benzema DCE… J'ai l'impression qu'il était énorme et là, je le trouve éclaté. C'est normal. Soit tu t'habitues trop, soit c'est les équipes en face aussi, qui, les joueurs qui ont de plus en plus de grosses équipes peut-être aussi en face. Pour mmh. toi, ouais. Peut-être après... qu'on s'habitue trop, peut-être qu'on s'habitue trop. Après, sur une carte, on se repose trop sur elle, on s'habitue trop. Et... Ah, moi, je vais aller plus loin que Dotsy. En fait, c'est véritablement euh, normal et c'est comme ça depuis des années. Euh, en fait, euh, Dotsy a raison, il y a déjà la concurrence. Bah, tu vois, il y a deux semaines, tout le monde ne jouait pas avec Varane et Rudiger derrière. Ouais. Alors que là... euh, les gens jouent avec Gomes, les gens déjà jouent avec mieux, tu vois, au fur et à mesure. Oui. Donc les nouvelles cartes, elles n'arrêtent pas de concurrencer les anciennes. Et en plus, oui, ça arrive très souvent que y eSports, je sais pas comment ils se débrouillent, mais à mon avis, ils mettent un petit nerf. Et c'est comme ça à chaque fois, à chaque mage. Il y a un petit nerf sur les cartes, et la carte, elle se retourne un peu moins vite qu'avant. Oui, mmh. c'est une réalité. Euh, donc moi, ça me choque pas du tout ce que tu dis, et ça se fait très vite. D'ailleurs, bah, tu vois, j'ai testé Suarez, il est très bon cette semaine. On en a parlé avec euh, Ped, tu vois, qui est un coach professionnel. On en a parlé, on a dit lui, d'ici trois semaines, il est tout nul. Ah, c'est fou. Parce que c'est comme ça, et puis il y a un moment. Oh, où, c'est toujours comme ça et il faut toujours qu'il y ait des joueurs qui changent, etc, etc. Et après, ça va dans la la, avec la logique que, que tu as dit tout à l'heure pour nous forcer à… Moi, bah, j'ai fait deux futchamp avec les mêmes équipes. Le premier, je, je les ai trouvés et trouvais l'équipe énorme. Le deuxième, j'avais l'impression que je jouais avec des débutants. J'ai revendu l'équipe au milieu du champ et j'ai fait que c'était énorme après. Bon, bref. Tu peux prendre aussi plus de plaisir, comme le disait Dotsy, tu t'habitues trop aux joueurs, c'est une réalité. Mais il y a un moment où dans ce cas-là, les pros, ils n'arriveraient pas. Si jamais c'était comme ça à chaque fois, mais c'est ouais. les pros ils ouais. vont chercher les meilleurs joueurs ouais. du jeu. Bah, Mino, il a déjà pratiquement la meilleure ouais. équipe du jeu, il va pas, il va pas changer. Lui. Donc bon, euh, bah écoute, hein, euh, justement pas euh, là-dessus, euh, ce qui se passe, c'est que il bah, n'y a que des joueurs qui sont moyens, un petit peu comme ton Benzema POTM, ils savent que c'est un des joueurs les plus populaires du jeu. Bah, on le laisse jouable, mais viens, on le nerf un petit peu. Ouais. Ah bah ouais, pas mal. Et puis les gens ils vont devoir passer à autre chose et ils vont devoir remettre de l'argent dans le jeu. C'est comme ça. C est c est pas comme si tu si avais une date de péremption hein, sur les Ouais, c'est ce que oui. quelqu'un a dit dans le chat, mmh. c'est incroyable. Mais du coup, Et, vous... C'est bien l'image du tort, finalement, de la société, en vrai. Hein. À chaque fois qu'il y a un nouveau ouais. truc, nouvel iPhone, nouveau ci, nouveau mmh. ça, bah, on est comme ça. On ouais, se on se nous-mêmes les dates qui, de péremption. On trouvait merveilleux. Exactement, je pense que nous-mêmes, en fait, dans les... Fin... C'est sociétal, je pense qu'on est tous euh, peut-être un peu piqués comme ça euh, aujourd'hui. On a un truc, on s'amuse, on hein. ne veut pas dire qu'on kiffe pas le truc, mais il y a mieux. Ou il y a, y a une hype, tu en parles sur Twitter, tu as ton YouTuber préféré qui en parle. Tu vois, c'est tout ce côté-là qui, qui fait que, quoi. Ah, j'ai encore mille, mille, mille, choses à, à mille questions à poser. DTCE, c'est le pire truc, Dotsy, il en parler Et ton Benzema POTM, tu fais quoi, là, aujourd'hui, hormis le remettre dans un autre DTCE ouais, en fais quoi, J'allais vous demander, qu'est-ce euh... que vous conseillez vous, vous conseillez de ne pas faire du tout des CE de DCE euh, Je laisse un répondre. En fait, à, à quelques exceptions près, pour la plupart, ils sont pas, on les lâchera à un moment donné. Ouais. Alors, il peut y avoir deux, trois exceptions où vraiment, on va avoir des cracks en termes de rapport qualité-prix. Ils vont être bons toute l'année et encore, ça devient de plus en plus rare, j'ai l'impression. Et oui, bah, par exemple, tu as un autre Benzema qui va sortir dans la Team of the Week euh, ou un Fekir, ben, ton SBC, il est foutu. Euh, si tu veux plus jouer avec ben, tu peux pas le revendre donc faut penser que oui un SBC surtout faut penser que c'est non vendable bah, tu as fait une vidéo YouTube euh, justement là dessus euh, je crois elle est sortie aujourd'hui ou hier je sais ouais c'est ça et hier euh, bah, exactement en fait euh, De l'a dit il y a quasiment zéro SBC à conseiller il va y en avoir 10 dans la saison ah, euh, euh... et Nabi Bekir fait partie des SBC que je peux conseiller presque cette année parce qu'au moins il a réussi à durer un mois ce qui est quasiment un exploit mais oui sinon il faut jamais faire de SBC mais il y a un moment où enfin moi, pour moi, il y a des SBC, c'est de la douille, le SBC icône de base, le SBC rose. mais c'est ça aussi l'essence oui. de FIFA Ultimate Team. C'est de rêver, c'est d'ouvrir un pack et t'as envie d'avoir Bien sûr. Et avoir dedans. Mais c'est ça, c'est l'essence. Et non, moi, je peux pas conseiller aux gens, il y a un moment, de ne pas faire tous les DCE. Même ces DCE la douille, il faut les faire si on en a l'envie. En fait, c'est juste que, c'est. j'utilise cet exemple-là, c'est comme, il faut gérer comme si on gérait un enfant. Ton gosse, il te demande s'il veut ben, papa, papa, je peux avoir une glace. Bon, vas-y, ok, papa, je peux avoir le jouet. Non, ça va, tu as déjà eu la glace tout à l'heure. Ouais. Et à toi, un petit peu de te gérer, et pas faire tout et n'importe quoi. Mm -hmm. McDo, pareil, ouais. avec parcimonie, c'est bien, mais c'est vrai que tu vas pas y aller tous les jours. Et il faut ouais, ça parce que tu vas avoir des SBC. Peut-être d'un joueur, il aura plus jamais d'autres cartes spéciales dans l'année, donc peut-être mm -hmm. ça va aller le coup. Mais on prend par exemple le cas de Benzé qui peut potentiellement avoir une carte Timozoï toutes les semaines, ouais. Euh, après, il va peut-être finguer, tu vois. Bon, à moins si tu as un, un truc avec un changement de poste, des trucs comme ça. Ouais. Et comme disait Tip, sur le tout au long de l'année, il y en a très très peu qui sont rentables tout au long du jeu. Quoi. Ouais, c est, c est après, donc on les mettra, on le mettra dans un autre SBC plus gros. Ouais. ouais, parce que finalement, même si on a des invendables, euh, en fait, ça déplace le problème parce que tes, tes invendables, aurais pu en faire. Enfin, euh, mettre dans d'autres SBC peut-être plus rentables, ça. etc. Mm -hmm. Incroyable. Et du coup, la question fatidique, la question importante, avec tout ce que vous nous avez dit là, comment deux mecs comme vous, bah je prends vous parce que vous êtes là, arrivent à prévoir le marché Parce que c'est ça en fait votre boulot, c'est de prévoir le marché. Tu de on, a, on, on essaye en tout cas, ouais. <rire> réussir c'est un bien grand mot, on essaye en prenant, et notamment type qui analyse énormément de choses et qui est un des meilleurs d'entre nous pour ça. Et même en analysant tout, en prenant tout en compte, tu as toujours des trucs, un truc qui va tomber sur Twitter, une annonce, un truc, qui a des choses malheureusement qu'on peut pas gérer. Donc on est, on est, on essaye de prévoir, on essaye d'anticiper, on essaye de réagir quand les choses, elles, elles tombent et que c'est pas prévu. Mais ouais, c'est, c'est. Ouais, la réussite à 100%, elle est impossible. Ah non ah non, parce qu'on n'a pas de boucle de cristal, ça ah, serait trop beau, sinon, si on savait ce qui se passait à l'avenir de sûr, ça, tu pourrais le faire sur FIFA 15, sur FIFA 16, peut-être. Il y a mmh. peut-être encore quelques trucs que tu peux anticiper cette année, il y a des cartes qui sont plus dans les packs, donc tu sais qu'après, elles vont augmenter un petit peu. Mais même sur ça, tu n'es même pas sûr à 100%, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font du surinvestissement, il y a des gens qui vendent trop tôt, donc les prix retombent et tout ça, donc même sur plein de choses, il y a tellement de choses qui rentrent en compte maintenant. En fait, moi, euh... je... Je suis devenu connu parce que Sil en parlait parce que j'arrivais beaucoup à analyser les choses et au niveau de la revente des équipes, j'ai eu beaucoup de hype suite à ça parce que j'arrivais à te dire là tu revends ton équipe aujourd'hui et dans une semaine je pense qu'elle va baisser. En fait cette année c'est là où on peut mettre le, le, la musique du loto. Cette année, en fait, il y a tout le temps des trucs. Ouais. Genre, pas qu'en prévu à 50K, genre des SBC, genre les cartes, et tu en fait tout le temps les, les, les, les anciennes. En fait, cette année, on ne prévoit plus le marché de six mois sur long terme, parce qu'il y a un dicton cette année, moi, que j'aime beaucoup dire, c'est que dans les 5 prochains jours, tu as 80% de chances que tes joueurs y baissent, 20% que tes joueurs y stagnent ou qu'ils augmentent, d'accord, tout le ouais. temps. En fait, ce qu'on fait beaucoup, c'est de la revente sur 24 heures ou 4 jours, 5 jours maximum sur des cartes qui viennent de sortir. On fait quasiment que ça c'est vraiment, on ne voit plus le marché sur long terme. On fait que du trade rapide, ce qu'on appelle du flip. On achète les joueurs à 19h. Le lendemain, avant 19h, ça doit être revendu. Ou alors, à la limite, sur des joueurs un peu plus sûrs, on va les prendre le week-end et on va les avoir vendus le jeudi soir, maximum. Et puis le vide à nouveau pour le vendredi, tu vois. Et c'est tout le temps comme ça. Ouais, c'est fini l'époque où on disait, euh, euh, ton équipe, tu dois la vendre tel jour, l'acheter tel jour. Euh, tu peux investir, le, le, le, le... je ne sais plus, c'était les récompenses, c'était le lundi ou je sais plus. Enfin... Il y a en... Ça, tu peux encore poser, si tu poses tous les mercredis soirs ou le jeudi matin aux récompenses sur les joueurs hype, chaque fois, hein, à midi, tu as vendu toute ta pile à 10% de plus cher. Ouais, enfin, 10%, j'abuse, mais 7%. Tu tournes. Non, pas. quoi que, 10% brut, ouais, 10% brut, ouais, tout le temps. Mais bon, voilà, c'est juste un petit exemple là-dessus. Mais sinon, sur le reste, ouais, on est d'accord que tu dois vendre ta, ton équipe là, etc., etc. Ton équipe, tu veux faire un truc simple. Moi, j'ai un système qui marche depuis longtemps. Euh, tous les joueurs à moins de 200 000 crédits. Je les achète tous les jours vers 20h30-21h quand il y a du contenu, c'est revendu le lendemain après-midi à 15h. Et je ne les c'est tout le temps comme ça et je marche comme ça. Ça, à chaque fois, tu te, ça fonctionne à chaque fois. Ce... Ça c'est la ça c'est en gros cool. tu, tu nous donnes la méthode euh, débutant en gros là tu te prends pas la tête. En fait, c'est pas que ça marche à chaque fois, mais tu prends des fois de tels fessés que oui, c'est des fois tu vas manger ta taxe, des fois tu vas avoir des problèmes. Tu vois ce que je veux dire ouais. des de fois tu 10%. Mais en fait, souvent l'après-midi c'est beaucoup plus haut que le soir à 20h-21h. Et comparé à ce que tu vas perdre en gardant ton équipe une semaine, mais la fessée que tu prends comparé à la vraie fessée ouais. réelle, mais ce n'est rien. Parce que la fessée réelle, elle est stratosphérique. Et après, il y a des joueurs qui bougent beaucoup moins que d'autres. C'est les joueurs à 10-60 000, les spéciaux. Ceux-là, vous pouvez les garder un peu plus longtemps, entre 10 et 60. Sinon, le reste, ça se fait tout le temps foudroyer. Incroyable. Ouais, il y a un truc qui me tient. Hein. Il, ouais, il y a un truc, je sais pas, il découle, je pense que tu vas, la, ma question elle va, elle va te parler. Mm -hmm. euh, je me dis, par exemple, Dots, tu conseilles un truc. Et bah, vous avez dit, il n'y a pas 100% de réussite. Ça arrive que vous vous trompiez. Comment vous, du coup, comment vous vivez le fait qu'il y a des mecs qui doivent venir vous voir ah, ?« Tu t'es trompé, j'ai perdu des crédits à cause de toi. » Non, non, non, C'est ça, tu as dû en manger depuis le temps. En vrai, plus les années passent, plus les gens sont compréhensibles. J'ai l'impression, ils voient, notamment cette année, ils voient bien la gueule du marché. Ouais. Alors, tu auras toujours, oui, des gens qui viendront sur un live, sur un Twitter, t'insulter gratuitement parce que tu leur as dit de faire ta team tel jour et qu'il euh, a perdu des crédits le lendemain. Donc oui, ça arrive, et malheureusement, on sait que ça fait partie du, euh, du jeu, malheureusement. Euh, après, surtout maintenant qu'il euh, y a les services payants, notamment pour ceux qui payent, tu as encore plus de responsabilité de leur crédit qu'un euh, qu mec qui te suit sur Twitter et qui ne paye pas, tu vois. Tu ne me l'as pas mmh. mis sous le couteau, sous la gorge, pour qu'il te L'autre, il mmh. paye tous les mois, donc euh, il te suit un peu les yeux ouais, fermés. limite, il était et... obligé d'avoir des résultats. Mais ce qui est important, surtout, je pense, pour nous, après, c'est d'assumer aussi quand il y a une erreur. Pas ouais, de se cacher, ouais. pas de disparaître, pas de sûr. se dire Ah bah non, moi je vous avais dit le contraire. Non, non, bah ouais, désolé les gars, là c'était comme ça, s'est passé comme ça, moi je voyais comme ça. Et ouais. heureusement, on va dire que 80, 90, voire 95% des gens, surtout cette année, sont quand même compréhensifs et voient bien la gueule du marché cette année. Moi je vais être tout à fait d'accord avec ce que dit Dotsy, parce que les gens sont beaucoup plus gentils en plus les années passent, euh, évidemment. Après oui, tu vas toujours avoir des... Tu m'as fait perdre des crédits avec des mots pas gentils pour ma maman avant. Mais c'est pas grave, ces gens-là, tant pis, c'est parce que tu as envie d'avoir dans ta communauté de toute façon. Les gens que tu as envie d'aider, c'est des gens qui te veulent du bien, qui t'aident et qui te disent merci type pour ce que tu m'as aidé. Donc il y a juste à assumer quand on fait des erreurs. Et moi par contre, moi ça me vaut quelques problèmes juste parce que moi quand Dotty en parlait, quand les gens y payent j'ai pas de résultat moi je vais pas dormir de la nuit hein. moi je peux aller jusqu'à analyser des choses des choses des choses des choses des choses moi je me mets une pression de ouf mais une pression qui n'est pas en plus justifiée et justifiable tu vois ouais. donc moi si tu veux ça me détruit juste euh, mon mental euh, c'est tout quand ça marche pas tu vois là par exemple j'ai pas fait une bonne semaine cette semaine et genre euh, là j'ai mon mental il est en compote tu vois genre vraiment ah, là, en... Quand tu dis d'investir spéciaux dimanche soir et que tu te lèves le lundi matin et que tu vois que c'est 3 fois, 5 fois plus bas que ah ouais, le dimanche soir, tu te lèves, tu dis bon, euh, il ouais. y, y, y a 300 mecs qui m'attendent peut-être avec une fourche. Ouais, c'est quelque chose d'être dé... ah. dégoûté pour toi-même, mais c'est ouais. autre chose. Non, des... non, parce que là, tu sais qu'il y a des gens, alors même sans parler d'argent, même si on parle euh, même dans les services gratuits, tu as quand même euh, emmené des gens avec toi, tu vois, il y a des gens qui te suivent les oui. cieux fermés. Donc euh, ça fait et c'est ces mecs-là, tu vois, qui vont pas justement venir te voir, qui vont pas t'insulter, mais qui vont prendre leur douille. et C'est ces mecs-là, tu vois, pour qui t'as ah. de la peine et qui ouais. s'échouent ah. parce que mm. ils ont... tout le monde n'a pas 5 millions de crédits. Il euh, y en a, ça se trouve, c'était tous leurs crédits qu'ils ont mis. Ils ont vendu la team peut-être pour faire l'investissement ou quoi. Et ils se retrouvent euh, mm. moitié moins que ce qu'ils avaient au départ. Ah, ouais. fait... D'un autre côté, si tu... si tu passes un moment sans, sans donner de conseils. Ouais. Et que derrière, il y a un truc qui se passe et que tu... On ah va oui. dire, par exemple, moi, je vais rien dire et je vais redire, regardez, j'ai vendu tout ça. Et les gens vont dire, dire, bah, pourquoi tu l'as pas dit ouais. Et là, du coup, tu <rire> Et si tu dis et que tu te trompes, on te dit, bah, pourquoi tu... ou même avant, on nous accusait quand on partageait des conseils ou quand on partageait des achats, de genre, on partageait sur les réseaux pour vouloir pour faire monter les prix. Je m'en rappelle mm -hmm. et bah de ça. Bon. En gros, tu sais plus quoi faire. Si tu ah. fais quelque chose, on te le reproche. Si tu le fais, on te le reproche. Si ah. tu le fais mal, on te le reproche. Ah. <rire> et, et enfin, compliqué et moi pour, pour pallier à ça juste moi je me dédouane beaucoup en fait et euh, pas je me dédouane beaucoup mais en fait je propose deux solutions aux gens soit tu vas faire ce genre d'achat-revente et tu sais que tu prends des risques et tu vas galérer d'accord et il y a des risques à ça soit tu fais de l'achat-revente ça va te rapporter beaucoup moins mais tranquille pépère ta zone de confort t'achètes mm -hmm. des 250, ça baissera jamais. Tu achètes 200, des en rares à 400, ça baissera jamais. Et dans ce cas-là, ouais, tu vas faire tes 15 000, 20 000 crédits par jour. Ouais, mais ta technique, elle marche pas bien de ouf. Ah bah oui, mais tu prends pas les mêmes risques ouais. que si tu veux, 60 000 par jour, tu vois. Et Il a... poche, je peux te comme ça, en fait. Il y a quelques années, je sais plus, parce que j'ai toujours, même quand j'étais sur PS, j'ai toujours suivi, euh, suivi euh, le, le FIFA hein, sur les réseaux. Il y avait eu un drama, justement, par rapport au, au, au Discord d'achat-revente payant. Je ne sais pas de, ouais. bah de, de vous en rappeler, les gars, je ne sais pas c'était quand, peut-être 2-3 ans. Et il fait, a... bah, en fait, Type a été un, quasiment un des précurseurs en France à se lancer-là. Et moi, j'étais un peu, alors j'étais pas. J'étais un peu dans la bande opposée justement au départ, moi. Alors pas en l'insultant et tout ça. Oui, mais oui. je faisais partie de la bande des gens contre, parce que pour moi, l'achat-revente était quelque chose qui devait rester gratuit, quelque chose pour aider les gens, tu vois et je voyais pas, je voyais mmh. d'un mauvais oeil le côté financier payant arriver, tu vois, mmh. et forcé de constater à force de voir bah, le travail de type, de voir de l'intérieur les conseils et tout ça, le temps passé et les gens contents, satisfaits parce qu'il y avait des résultats euh, à la clé et puis après voilà de se dire que ben les, les époques évoluent tout simplement avant tu avais pas de coaching pour les jeux vidéo ben maintenant tu en, ouais. en as pour le gameplay donc euh, au même titre tu peux en avoir pour, euh, pour l'achat revente et je pense qu'aujourd'hui c'est plus peut-être plus intéressant de mettre 12 balles par mois dans un dans un discord que de mettre 100 ou 200 euros toutes les semaines pour paquer euh, Pogba qui coûte moins de 30 tu vois. Toi, ouais, voilà, c'est totalement... Mais en fait, je suis... Bah, Deutz, en fait, a tout dit, en vrai. Il a super et bien... Surtout le gratuit surtout, euh, le gratuit existe toujours à côté. Ouais. Ouais, ouais voilà, c'est ça. ça. En fait, on te laisse le choix. C'est comme... Euh, bon, je déteste ça, hein, tout ce qui est paris sportifs, etc. Mais tu as des spécialistes, etc. Mmh. Tu as aussi bah, des des dramas ou des bavures ou quoi, tu, tu sais, tu t'engages à quoi Admettons demain, Luthor, moi, je suis un mec je mets énormément d'oseille à chaque fois sur FIFA et je me dis, purée, il faut, faut que je baisse un peu, mais en même temps, j'aime les cartes, je kiffe le jeu, etc. bah Je pense qu'il peut trouver son compte, justement, avec un Discord où il y a une vraie plus-value. c'est pas juste un Discord et le mec qui te balance, tu sais, des envois des à mmh. droite, à gauche, au hasard. À partir du moment où le mec, il taffe, où il y a une demande, bah, voilà, c'est l'offre, ouais. c'est la mais demande. Demain, tu as envie d'apprendre à faire de la guitare, bah, tu peux aller sur YouTube, tu peux aller chercher euh, ouais, sur YouTube, des types, des choses comme ça. Et tu peux aussi payer un prof qui va te faire apprendre en un mois ce que tu auras appris en un an sur YouTube. Il y a des gens qui vont comprendre très très vite et très facilement juste en nous regardant sur, un, sur les lives ou juste sur les conseils Twitter. Il y, mmh. y a des gens que tu as un peu plus besoin de leur tenir la main parce qu'ils mettent un peu plus de temps à comprendre. Il faut l'expliquer plus sûr. précisément. C'est des chose que tu ne peux pas toi, faire dans un tweet ou dans, dans un live. Toi, type, euh, alors pas, attention, hein, on est d'accord. Hein, je ne te demande pas du tout de te justifier. Je pense qu'on est tous d'accord ici. On est tous adultes. Euh, voilà. Mais euh, toi, qu'est-ce euh, qu qui t'a motivé à, faire, à passer payant enfin, Je ne me dis c'est tu t'es pas dit je vais, je veux devenir un milliardaire. Non mais je vais dire très clairement ce qui s'est passé dans ma tête, moi aussi de base j'étais contre et euh, il y a un jour où il y a des investissements qui ne sont pas passés et il y a encore des gens qui m'ont insulté parce que Twitter euh, c'est la jungle des animaux très souvent cette plateforme et je me suis fait insulter. Et j'ai dit très bien, c'est comme ça aujourd'hui, moi j'en ai marre qu'il n'y ait pas un seul merci euh, quand il y a des gens où il y en a deux merci quand ils passent et d'avoir euh, 50 euh, ma maman et quelqu'un de pas très bien. J'ai dit j'en ai marre et euh, aujourd'hui je vais lancer à 5 euros et je vais sortir un service. J'ai pris 10 mecs sur la Xbox, on faisait des groupes, on a fait un mois, je fais 30 millions et tous les mecs, ils font au minimum 5 millions en un mois. Et puis de là, il est parti derrière un Discord, on est resté, on est devenu 100, on est devenu 200, tout ça. Et en fait, c'est pas genre un truc où euh, moi, quand j'ai développé le Discord, j'ai dit « Ok, je vais développer une partie payante, mais genre c'est trop important qu'il y ait du gratuit qui reste. Okay » Moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai dit « Ouais, il y a du payant, c'est pour ceux qui veulent aller plus vite et plus loin. » D'accord Ceux qui veulent avoir un accompagnement un peu plus personnalisé, tu vois, parce que bah, là, on, par exemple, on a commencé l'émission en retard parce que moi, j'étais en vocal avec mes gars. Mais d'un autre côté, il faut absolument qu'il y ait du gratuit qui soit possible. Et en fait, moi, la thune qui m'a servi, bah, la thune que j'ai récoltée avec le Discord, j'ai remis dans un setup pour Twitch, pour streamer tous les jours une heure gratuitement derrière avoir géré mes mecs de mon Discord pour les mecs en gratuit. Tu Et vois. puis après, peu importe ce que tu en fais à la rigueur, tu, es, ah, tu, ou... tu vois, tu le voles ouais, pas ton je... argent. Ah ouais, moi, C'était vraiment dans une véritable idée de développement, tu vois. Et en fait, moi, je me suis fait assassiner parce qu'il y a des mecs, ils comprenaient pas qu'il y a des mecs, déjà, ils disaient que c'était une arnaque. Alors que pour moi, quand les cours de game, enfin, de, les gaming coach là, tu payes genre 20 balles pour une heure de coaching avec un coach pour du gameplay. Moi, pas pour jeu. bref, tu payes 12 balles pour 30 heures de vocal par mois. Il y a trois consignes par jour. Il y a des investissements exclusifs. Il y a ouais, un du coup, coup ce, ce que tu es, c'est que ça t'a permis aussi de faire euh, d'avoir moins de monde et du coup, de, oui. en gros, de choisir enfin, euh, de, de, voilà. pas de oui, choisir, mais... mais forcément, les mecs qui font ouais. la démarche, ils payent donc. Euh, ils sont peut-être un peu plus respectueux, un peu plus forcés de… Mmh, voilà. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu as une offre, personne ne t'oblige à le faire. Non, je pense que le Chip ou Duts, euh, voilà, vous vous indiquez euh, quelle est votre expertise, quel est l'objet de votre Discord, votre formation ou quoi. Euh, en vrai, tu le fais ou tu ne le fais pas. À partir Bien du moment sûr. où tu es transparent, tu échanges avec ta communauté, tu n'oblige absolument personne. C'est le même truc que, bah, par exemple, les plateformes de coaching. Vous en parliez, je suis archi d'accord. Au début, as des mecs qui disent ouais, je comprends pas. Mais tu as des mecs qui sont satisfaits. Tu wow. des as des coachs qui font, je ne sais pas combien d'heures de coaching par mois, par semaine ou quoi. Bah voilà, on peut avoir un avis, trouver que c'est n'importe quoi ou pas. Chacun peut avoir son avis. Mais de là, critiquer avec virulence, euh, oui Et ça. tu fais Je ne comprends pas. Ça avait pas. fait un gros, un gros drama à l'époque. Hein. Mais non, ah, non oui je oui, parce pas, que c'était tout de Ah c'était si, si, ah, euh, la ouais, guerre. Mais non, je ne me rappelais plus que c'était toi, type, tu vois ben Oui, ben c'est moi qui ai pris et c'est moi qui ai reçu une menace de mort dans ma boîte aux lettres et chez mes darons. Parce que c'était tout nouveau. Et parce qu'on est en France aussi, il ne faut pas se le cacher. Ouais. Parce qu'on est en France aussi. Pendant ouais. que nous, on, quand il s'est lancé, ça faisait déjà un ou deux ans que ça se faisait en France et en Allemagne avec des prix encore aujourd'hui qui sont beaucoup plus cher que nous et remplissent aussi vite que nous. Et ça venait de quoi oui. Ça venait de concurrents, entre guillemets, d'autres mecs qui non, faisaient de l'air oh. ou même pas non, non, pas du tout. C'était un mec un peu bizarre, tranquille. Il avait 40 ans, il était chelou et il voulait faire du buzz sur mon dos. Non, mais c'est une réalité. Il n'était pas méchant en plus, ce mec-là. Mais, je mais même, sans parler, même sans parler de ça, de ce type, je pense que, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, pour, pour beaucoup de gens, le côté AR, c'était de l'air, c'était ouais. de l'entraide, c'était Twitch, c'était YouTube, c'était gratuit en fait. tu vois Et On en fait, est justement, enfin, après, parce qu qu'on aide les gens à ne pas paquer, on, les gens comprennent pas que du coup on leur demandait de l'argent de l'autre ouais. côté pour un autre truc tu vois. je vais juste finir là dessus moi je pense qu'en fait les gens aussi surtout ce qu'ils ont pas compris c'est que c'est un véritable service d'accord moi le discord et d'ici le discord on y bosse genre 3 heures par jour moi c'est mon métier c'est rentable c'est ce qui me fait vivre et moi aujourd'hui le discord c'est pas pour me remplir les poches et d'ici je pense c'est pareil etc etc moi c'est un service que je propose parce qu'en gros c'est ce qui me permet de vivre et je pense que les gens n'étaient pas pris à ça parce qu'à l'époque les mmh disponible payante en fait en gros c'était juste tu vendais une liste ça tu ah, le oui. trouves gratuitement maintenant un mec qui vient tous les soirs une heure en vocal avec toi qui te pose des consignes tous les jours des investissements mmh. exclusifs qui répond à toutes tes questions je pense que tu le trouves pas gratuitement quelque part ça d'accord ou sinon sur twitch il faut te le trouver toi même et c'est ah, mon véritable mmh. service et que tout service mérite ah, salaire ouais. je est juste mmh. là -dessus. moi pour vous dire mon serveur, il est bloqué à 300 personnes. Il y a encore un mec qui le met que « Oh, ton serveur, il est bloqué. » Ouais, il y a Soso que je salue d'ailleurs. C'est notre pote. <rire> dégoûté, <tu> vois <rire> Moi, c'est hein. bloqué. Parce qu'aujourd'hui, avec la popularité que j'ai, les Anglais, ils font 25 euros par mois et il n'y a pas un seul vocal par mois. Il n'y a que des consignes et des investissements. Et ils sont 1000, 1500 dans leur serveur. Je mm -hmm. oh, le bloque pas. Aujourd'hui, cette année, je pense qu'on est 700-800 faciles et je peux le mettre à 20 balles. Et je suis pas là pour me faire un maximum de thunes. Moi, je suis là pour proposer un service de qualité à des gens qui me soutiennent depuis 2-3 ans maintenant, que ce soit pas trop cher pour eux, mais qu'il y en ait à qui ça va. Et que moi, ouais. je puisse vivre parce qu'aujourd'hui, c'est mon métier et je vis de ma passion. Et c'est genre un kiff de fou. Et. Bravo. Voilà, c'est juste tout. Voilà. Super, merci. Non, moi, je trouve ça ouf. Et, et juste petite analogie, forcément, on va, on va parler un peu de PES. Vous savez, les gars, euh, Dot, tout à l'heure, tu disais, euh, c'est les mentalités qui changent. Il enfin, y a l'évolution, il mm -hmm. y a des nouveaux trucs, des mecs font créer euh, des nouvelles idées, des, des idées innovantes. Et en fait, ça me rappelle un peu sur PES, les gars. Euh, vous savez, as, sur PES, sur PC, tu peux créer toutes les phases que tu veux, créer ouais. des stades. Tu as, as des mecs, c'est vraiment... De, T'es des génies. Je, je bosse avec pas mal d'entre eux. Ils nous ont fait notre tête dans le jeu. Ouais. Et franchement, les mecs, je, je bosse beaucoup avec eux. Et aujourd'hui, bah, as les mecs qui te font des patrons, des voilà, qui qui qui monétisent leur truc. Et c'est tout à fait normal. Le mec, il passe bah des oui. heures dessus pendant 15 ans, 20 ans. Il te faisait tous les stades, tous les maillots, etc. Euh, là, il te propose un service payant. Euh, il t'oblige pas. Il te propose bah oui. aussi une offre gratuite à côté, ça dépend des mecs. Et en fait, c'est juste l'évolution. Moi, je sais qu'il y a des kit makers, ils passent... Imagine, hein, pour faire un maillot, un seul kit, le mec, il passe, je ne sais pas, des heures sur Photoshop ou autre logiciel. Et tu crois qu'il y a de faire ouais, ça gratuit mais... euh, Alors, tu... Imagine toute la première ligue, c'est pour ça. Les mecs te disent, ouais, les donations, etc. Il bah, y, y a des gens qui ne donnent pas forcément. Et c'est vrai, mettre un système euh, d'abonnement ou quoi, bah, ça valorise le travail, le mec est content. Moi, je fonctionne comme ça avec tout, enfin, quasiment tous les facemakers ou quoi qui proposent des trucs. Bah, si le truc est payant, bah, si le truc est gratuit, je, on prend, hein, on, <rire> voilà, on est content. Mais si le truc est payant, bah, bah, ouais, j'ai envie d'avoir cette face ou ce stade ou quoi, ouais, évidemment, Mais... c'est comme ça, il faut évoluer avec son temps et il n'y a aucune obligation, bah, encore je une que fois. que c'est bien, les acteurs, il a créé un truc, enfin, vois, vous, créez, vous avez créé. Mais je trouve ça incroyable! C'est la France, c'est comme ça. Il y a dix ans, il devait dire de Gotaga que c'était qu'un mec à lunettes qui jouait <rire> aux jeux vidéo, et maintenant il finit par streamer. Ouais. Avec tu sais, au Téléthon, au téléton j'ai quand même entendu. Ah bah ben, c'est bien. au moins, ça va leur apprendre ce que c'est la vraie vie. Ouais, ouais. Ouais, ouais, moi, je suis fermier Je pense que la vraie vie, je la connais un petit peu aussi. Tu vois, la, <rire> la maladie, les choses comme ça. Mais bon, ouais, ça c'est des choses. Ouais, et tout le temps comme ça, tu seras toujours critiqué. C'est Internet. Et euh, il voilà, faut juste avoir cette mentalité-là où si tu as envie de trouver du gratuit, tu ben, t'es pas d'accord, ok. Mais c'est un vrai service, il faut pas dire que c'est de l'arnaque. Tu as juste le droit de le dire, ben, moi, je paierai pas, voilà mais je prends mmh. que le gratuit. Et merci pour ce que tu proposes en gratuit. Et si tu as envie de payer, tu payes. Et puis, c'est aussi simple que ça. Voilà. Est-ce que est-ce que, est que est peut-être est peut ça, ça, ça, ça a existé ou ça existe peut-être euh, de l'abus ou des trucs un peu… Euh, vous avez vu des trucs chelous Oui, oui. Allez, je vois type, c'est… Allez, tête. <rire> non, forcément. Bah, déjà, euh, on, on, tout le monde peut créer un Discord de, de payant ouais, aujourd'hui. On va le faire. Avec Après, faut ça, faut ça, faut, <rire> faut savoir ce qu'il y a dedans. Quoi. Moi, je connais des Discord où aujourd'hui, il y a des mecs qui mettent un message tous les 5 jours et euh, qui font pas de vocal euh, et euh, voilà quoi. Et qu'on paye. Donc euh, oui, euh, on a connu un mec il y a quelques années. On... Ça a été un peu précurseur au final du payant en France, mais lui, sauf qu'en fait, il vendait un programme à 100 balles. Et en gros, il te vendait une liste et une explication de la midi qui est la tech la plus connue ouais, euh, moi, plus, je euh, facilement imprenable. Donc là, là, pour le coup, on est plus sur de l'escroquerie que, que de l'aide. Ouais. Mais, mais c'est important fait... de le dire aussi, tu vois, que les ouais, mecs, ils ne foncent pas mmh. sur euh, le, premier, le premier truc euh, venu. Voilà. Tu vois. En fait, moi, je suis juste arrivé derrière ça, où en gros, le mec, il vendait une liste midi à 100 euros mais attention, c'était une promotion parce que de base, sa liste a coûté 200 euros. Tu avais marqué. Ah ouais, il avait les vrais trucs des, des, des arnaques. Ah, ouais, gros, là, c'était un... même pas un Discord. Tu, des... recevais un, tu recevais un dossier ah, mais... par mail et basta. Quoi. Ah ouais, ah, ouais. Moi, moi tu imagines que je suis arrivé derrière. Les mecs, ils m'ont allumé parce qu'ils se sont dit bon, ben, c'est impossible qu'il y ait un mec qui vienne mettre du service. Donc là-dessus, là là, j'ai pris une, une grosse gifle. Mais Dotsi l'a dit aussi dans les Discord actuels aujourd'hui il faut faire attention à qui tu paies. Euh, et d'ailleurs, ouais, le problème, c'est que. Français, on veut garder de la qualité et les places dans les discords de qualité pour moi sont bien rares. C'est à dire que les discords de qualité ça se, coûte, ça se compte sur les doigts de la main et, ouais. et les discords les moins chers généralement c'est pas voilà, il y en a beaucoup qui sont moins on va dire euh, Qualitatif. euh, qualitatifs. Mais voilà. Pourquoi pas augmenter le nombre du coup euh, bah, Parce qu'en fait, moi tu vois, moi aujourd'hui quand je fais un vocal et j'ai 300 mecs euh, dans mon Discord ouais, bloqué, ça doit déjà être le zoo. Ça, en non, fait, Ça peut être vite le zoo en vocal. Moi, moi en fait, euh, déjà, moi, tous les mecs, ils sont mutés. Moi, en gros, moi, c'est un stream quasiment. Tu vois, c'est vraiment réellement presque un stream exclusif. Et en fait, en gros, tu vois, quand tu donnes un investissement, tu veux gérer les mecs en question air. Tu vois, moi, j'ai une équipe de 7, 8 mecs qui partent avec moi, etc. Enfin, etc., euh, qui, qui bossent avec moi, pardon. Euh, bah, en fait, il y a un moment où ça devient ingérable. Et ouais. tu veux que les mecs, ils payent 12 euros pour avoir de la qualité dans le service. Mmh. J'ai gardé ce nombre-là. Moi, je suis allé à 300, en vrai de vrai. Je pourrais aller à 350, euh, 400. Je m'en sens capable cette année. Mais tu vois, d'abord, avant de libérer les places, je préfère d'abord me dire « Bon, ben aujourd'hui, il y a ce nombre-là. Je bloque à ce nombre-là. Je suis capable d'assumer. Je libère un peu. Je suis capable d'assumer. Là, il y en avait trop ce mois-ci. J'assume pas. » Tu vois le délire ouais. Parce que moi, je ne suis pas là pour me faire un max d'argent. Moi, je suis là pour vivre grâce oui, à Oui, bah, sinon, tu n'aurais pas mis de limite. Et puis euh, Ah oui, voilà. Ah, si je tu, suis fais des, vie, vie. tu fais des messages enregistrés, tu diffuses ça. Puis... A ah, tout compris. Non, moi, je suis là pour, intéressant. Pour de qualité, tu vois, et genre, moi, c'est trop cool, je peux vivre de ma passion, mais faut il faut qu'il y ait une gestion de salaire, oui, mais qualité aussi. Je sais pas si tu vois le délire. Ouais. Ouais, bien sûr, ouais. bien sûr, bien sûr. Non, bah, il découle. Ouais, moi j'aime, tu connais Luthor, j'aime bien les nouvelles idées, j'aime bien les trucs hip-hop, les nouveaux projets et je trouve ça assez innovant à partir du moment où tu as de la qualité, tu as de l'investissement, tu mets ton cœur à l'ouvrage et que tu as une demande et une communauté qui s'y forme, moi je vois pas où est le problème. Il y a personne qui te met un fusil sur la tempe, tu peux tout à fait, quand euh, on a mes conscience, se refuser ou ne, tout simplement en refus, ne pas découvrir ce truc-là ou ce discorde. Et pour les mecs qui se disent « Ah bah tiens, c'est un bon gars type, il y a d'autres, etc., c'est des experts en la matière. » Tu connais mon truc, hein. à partir du moment où tu es expert, même en, je sais pas moi, en lancer de crottes de nez, peut-être que tu vois, il y a peut-être des confettes. Tu là, vois, tu, que tu veux créer un, un Discord port... payant là-dessus Je n'ai pas sûr que ça marche. Non, non, Non, là ça peut <rire> à part, tu vois. Non, mais je veux dire qu'à partir du moment où tu as une demande, T'as des experts, t'as des mecs qui passent du temps et tu peux toi aussi juger que l'expert est bon ou pas. Moi, oui. demain, je vois d'autres tips, j'aime bien ce qu'ils font, je les suis à travers les réseaux sociaux, ils lancent un Discord. Ouais, j'y vais, on teste et let's go quoi, c'est tout. Bon, moi, je vois pas le mal quoi, je préfère voir les trucs. Dernière question de avant de passer quoi. aux questions du chat, les copains, parce que ça passe super vite, j'ai adoré. Euh, vous avez pas peur du coup que, bah, notamment toi type, parce que toi c'est ton taf en plus, que justement tout ce que tu nous as dit sur EA, que prochaine, ce soit encore pire, encore pire et qu'au bout d'un moment, ce ne soit plus possible. Non, parce que tant qu'il y a un marché, il y aura de l'achat revente, en fait. Il faut, être, faut, faut aller aussi simple que ça, tant qu'il y a un marché, il y a de l'achat. Voilà, de... c'est ça la conclusion. Et <rire> du coup, peut-être que du coup, ouais. peut... j'ai la même l'impression que cette année, c'est même plus dur pour des mecs euh, lambda comme moi. Et du coup, vous, ça vous et favorise oui. limite les experts euh, oui. Bah oui, bah oui. Moi, en vrai, ce qui se passe aujourd'hui, oui, je m'en plains parce que mes gars fidèles, ils gagnent moins qu'avant. Mais en fait, au final, on a encore plus besoin que nous. Donc, bah nous, oui. moi, je regarde que ma vision à moi, c'est ultra bénéfique. Maintenant, moi, je peux te dire, il y a des années où, ouais, j'ai serré les fesses euh, à l'idée que le marché du transfert, il disparaisse en juillet, en août. Parce que quand ça commence à avoir quelques rumeurs sur Twitter d'un mec qui est pas connu, mais tu sais jamais, qui dit qu'il n'y a pas de marché des transferts, je peux te dire, la goutte, elle est là. Mais ah, est y comme y eu... les... ah oui, c'est. Bah ça, nous, on avait sur PS, on n'avait pas de marché des transferts. Bah, voilà. Moi, tu vois, mon goût, c'est disparaître, je vais perdre beaucoup de mon buzz, mais justement, si tu regardes en ce moment, j'essaie de beaucoup me développer pour aller plus loin, tu vois. Ouais, ta enfin, chaîne YouTube, elle n'est pas basée sur l'achat revente Non, pas que sur ça, tu vois. Et le but, tu vois, moi, c'est de me développer et de finir plus gros. Ben, Robert87000 87 000 a marché Bien comme sûr. ça, tu vois, par exemple. Mais moi, c'est mon but. Mais oui, oui, je vais pas te mentir, euh, mon salaire, la plupart, il vient de là. Et si, chaque été, euh, je me dis quand même, bon, s'il n'y a pas le marché des transferts l'an prochain, on fait comment On va manger des pâtes, quoi. Et des coup, nous, on vient de PES. Toi, tu préfères un jeu avec un marché des transferts ou sans marché oh, des oui. transferts Moi, ça fait des années que je milite pour un marché des transferts. Ah, je pas ce de... que c'est ah, un jeu sans marché. À en fait, à partir du moment où tu es un marché des transferts, parce que, tu sais, on est beaucoup à chaque fois à choisir le prisme de la négativité pour… Euh, voilà, c'est comme si je te disais, tu vois, il y a un super truc, un super resto, il y a un plat qui est claqué, tu vas te focus sur ça. Tu vois, on met en avant à chaque fois le côté microtransaction abusive ou tout ce que tu veux, mais… En réalité, le marché des transferts, c'est un bête de truc. Tu fais ton marché, tu fais ton équipe. Moi, j'aime certains joueurs. Il y a, voilà, sur le euh, petit centre d'inertie, j'aime même retourner vite, garder la balle, jouer de possession, beaucoup accès par exemple, tard. Je m'en fous d'avoir un certain type qui est méta ou pas. Ben, je peux choisir mon joueur. Euh, tu peux choisir tes, tu sais, tes écussons. Tu... Moi, je trouve que, bien sûr, qu'il en faut. Ça fait vivre ton aventure. Ça, fait, ça donne beaucoup de, de matière, finalement, à ton expérience. Et. Ton jeu qui dure un an, bah en fait, tu peux faire énormément de choses. Et nous, on est des créateurs de contenu. En plus de ça, c'est magnifique, tu vois, tu peux créer beaucoup de choses. Pour moi, oui, je milite beaucoup. Enfin, moi, pour moi, marché de transfert, c'est crucial et il le faut dans PES. C'est obligatoire pour que le jeu il dure vraiment. Il faut qu'il, bien sûr, pour la durée aussi, tu vois. Et même un truc, je vais encore aller plus loin, Luthor. Qu'est-ce qui nous faisait kiffer à l'ancienne Surtout, je ne sais pas, si tu as connu les PES 3, 4, 5. Les anciennes ligues des masters, c'était aussi recruter Le recrutement des transferts, ça faisait partie de notre kiff de la ligue. Et là, bah ouais, moi je kiffe hein, le, un le jeu, de foot sans un jeu, un jeu de foot sans marché des transferts. T'en quand même une grosse partie du, du plaisir. Ben bah, bah oui, c'est compliqué et avoir des drops aléatoires et ne pas savoir sur qui tu vas tomber comme sur PES. Moi, je l'ai toujours dit hein, depuis cinq ans, My Club devrait pas s'appeler My Club. Genre my club, mon club, tu peux pas choisir tes joueurs. Bon, tu ne pas plus de ça, ça euh... n'existe plus. Arrête. Bon bref, bref. On dirait ça, un, un but qui qu radote. Que... Ouais, deux joueurs radote, excusez-moi. Il nous reste ça fait du mal. 12 minutes, <rire> les amis. Et là, on va passer aux questions du chat. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Sauf parce que je vous vois venir. Euh, Tips Duts, euh, j'ai 100K, qu'est-ce que je fais voilà. euh, <rire> C'est ça... nous, tranquille. Ouais, je je <rire> les vois <rire> déjà depuis tout à l'heure. C'est sûr. On toutes congé, les questions générales. N'hésitez pas, c'est parti. Je vois pas forcément que des questions. Ouais, n'hésitez pas, euh... les gars, si vous voyez un commentaire qui vous interpelle, vous avez envie de rebondir ouais, dessus. Ouais, c'est ça. C'est parti. Je, Et... je leur... Moi, je fais juste euh, comme ça. Au pire, la plupart, ils seront. Juste les gars, vous pouvez y aller ce soir là en boons rapidement si vraiment vous voulez le savoir pendant une demi-heure encore sur les 10 60 et Futmili, vous pouvez y aller aussi maintenant si vous le voulez pas besoin d'avoir la pile vite demain pour 19h en Futmili. boons obligatoire si voilà comme eh, ça si tu bon. si tu connais pas le jeu tu comprends rien à sa phrase <rire> je dirais <rire> qu'il te, <rire> te parle te en <rire> turc voilà je sais mais hey, tu sais <rire> que ma, ma meuf et mes parents ma <rire> meuf <rire> et mes parents ils rigolent au repas à table ça me fait alors on peut faire Futmili <rire> <rire> Ah ça me va. Il y a sickness là, mon pote. J'ai rien pigé. Ah ouais, tu peux te repasser là. La... Mais... Ah, non, mais c'est juste pour nos fidèles ou quoi Bien qu sûr. Non, mais c'est sympa. Sûr. Franchement, c'est sympa. C'est sympa. Bien sûr. Euh... Alors. Tiens, a... il y a quelques petites questions. Vas-y, vas-y, mon ah. Imad. Alors, attends. Tac. Mais après, je sais pas si. Bon, Ti... bon là, il y a type moi, je vais te ressembler. Comment faire, s'il te plaît ah, Tu vois, attends. ça, tu te <rire> bon, Il bon, est... euh... y a un fan. Ah, je suis mort. <rire> Oh, ah, je peux pas répondre <rire> à ça, évidemment. Hein. C'est le talent. C'est au moins à qui je rêve de ressembler depuis que j'ai 10 ans. <rire> regarde bon. avec sa petite bague. Il y a Axel, ah, le ouais. crack, il a réussi à, à placer le problème. conseil du jour, ce fumier. <rire> Et En plus, <rire> plus depuis tout à l'heure, il y a point d'exclamation conseil du jour. Je ouais, sans tromper de live. de <rire> live. <rire> euh, tiens, intéressant, Jesigno. Salut les joueurs de ouais. Monaco, Minorezia, ont-ils des traders pour faire fructifier leurs crédits? Idekun Alors non, clairement on est plus dans une politique justement d'avoir des essayez. crédits pour être efficace très rapidement et être compétitif. Être compétitif temps, ouais. pardon très rapidement. Ouais, le euh, pour voilà le, la compétition commence très très vite, les premières échéances s'enchaînent. Là notamment la première Fute Cup ah, c'est le 27 et 28. As beaucoup de choses. Il faut être opérationnel et, et c'est pas la première, on va dire, date de compétition qui est essentielle. La compète commence entre guillemets, la saison commence dès que le jeu sort. C'est-à-dire que tu dois même être avant. Dans... même avant, même avant. C'est dans bah, tu. Es... Long, Mais je veux dire vraiment dans voilà dans le training pur, vraiment dans l'analyse du jeu à 100%. Forcément aussi de la méta du jeu. Et ouais, on passe pas par ces méthodes-là. tout en ouais. vrai, je dis juste euh, au cas où, c'est interdit en fait totalement de. Mmh. Être sur les comptes de Mino Dresia et de faire de l'achat revente. C'est complètement interdit, les frères. Donc, ça peut pas marcher. Juste qu'ils pourraient, ouais. en gros, qu'on les conseille. Ouais. Euh, je vous mens pas, hein, Mino, je l'adore. C'est un copain. Mino, ça l'intéresse zéro de ah, faire oui, de ouais. l'achat revente. De... Ah, on l'a on eu lui. en débat ici. Il va acheter R9 quatre fois dans l'année. Ah, ah, il va le ah, revendre quatre ah, fois. Ah, quatre ah, fois ah, ah, il ah. s'en fout. Tiens, les gars, ouais combien de temps vous passez, toi, de toi de ti et toi, de par jour moi, je pense, type beaucoup, beaucoup plus que ouais. moi parce que lui il est plus justement dans l'analyse la, dans et tout. Moi j'y vais un peu à, à l'instinct, tu vois, à l'ancienne. Euh, lui il est beaucoup plus en analyse donc, type je pense beaucoup plus, mais pff, là no, no, d'autant plus quand tu as le Discord et tout ça, je sais pas, ça peut être entre 2 et 3, 4, peut-être plus pour type qui passe des fois des nuits pour anticiper des choses. Moi on est sur 8 heures par jour parce que c'est mon travail ouais, et c'est mon vrai métier. Ma plus. Mmh parce que moi, je veux réussir dans ça et dans la création de contenu, etc. Tu vois. On connaît même limite à 10-12 heures par jour, et j'abuse pas parce que je suis un fou furieux en ce moment. Mais euh, si eux, la question, c'est avec combien de temps je peux me débrouiller à faire de lachat revente par jour Une demi-heure. Et ce n'est pas une blague. Par contre, ce n'est pas des techniques où, oui, tu vas devenir millionnaire. Mais par exemple, une tech-contrat, euh, c'est des choses très simples, où tu vas acheter des contrats rare à 250 crédits maximum, des plus de 28, tu vois, 250 crédits, et tu les relistes à plus, enfin tu les relistes à 550-600, euh, tu as, as zéro temps à passer dessus. Genre tu fais des enchères, tu es à côté de ta femme, tu es en train de regarder un film ou quoi, ça te prend 15-20 minutes, tu vois, maximum par jour. Mmh. Et ça peut te rapporter genre 10 000 crédits par jour. Et ça, c'est tout simple, tu vois, ça, c'est un truc euh, très, très simple. Par contre, oui, si tu veux faire de la fuite ça va être une heure, une heure et demie par jour. De la boons, pareil, tu vois. Là, on parle de technique, c'est dans le chat, il y en a, ils comprennent pas tout ça, tout ça. Là, si vous voulez vous intéresser, n'hésitez pas à passer sur la chaîne d'Utsi notamment. Là, vous pourrez comprendre comment c'est la charvente. va, c'est pas le sujet ce soir de vous expliquer l'air. Et c'est pour ça que je vous parle le jeu, je vous parle du temps. En fait, il suffit de 20 minutes et c'est très, très simple. En fait, quel que soit. Moi, il y en a plein, ils trouvent des excuses. Ouais, mais moi, je suis papa, je trouve pas le temps. Non, faut arrêter. Il faut comprendre, les gars, dans le chat, c'est que là, on a affaire à deux mecs qui sont là pour vous faire gagner du temps à vous. C'est-à-dire que lui, il passe 8 heures, mmh. mais forcément, il est là pour conseiller les mecs. Le but du mec, c'est c'est sûr que si toi, tu viens et que toi, tu dois passer 8 heures, il n'y a pas d'intérêt. Mais Pour euh... ça, le gars, il rentre du taf, il sort du taf, il rentre de sa journée de cours, il regarde Twitter, où il est sur le Discord et il attend les consignes à 19-20 heures. Il fait et son et investissement, il fait il fait pas. une demi-heure, et ouais voilà. Et la, et et la toi, plupart, c'est pour jouer. Oui, bien ouais. sûr, pour faire des crédits pour ensuite des meilleurs joueurs bien mais sûr mais moi j'ai envie de faire de la Charbonne parce que j'ai envie d'avoir une meilleure équipe j'ai envie d'avoir des meilleurs joueurs euh, j'ai pas envie de remettre la carte bleue euh, voilà c'est tout c'est le but ça hein. vaut pour tous les jeux hein, c'est pas euh, tu prends euh, my team surtout qu'il Tu as un marché tu as des cartes y a sûr. possibilité de faire de la aussi euh, tu prends animal crossing il y a de la Charbonne à faire sur euh, les betras ou je sais plus quoi tous les jeux à partir du moment où tu as un système de marché tu as un système de bénéfices et que tu peux en profiter il faut hein. Exactement. Absolument. Et même FM, -FM tu as l'achat-revente aussi, si tu en es là, vu que tu as l'achat-revente dans. C'est ce qui te fait vivre un club de foot. Je ouais. pense que Monaco, et Monaco et... on est au bon endroit pour en parler. C'est vrai. Ah oui, oui c'est vrai, vrai bien, sûr. Mmh. bien sûr. Bien sûr. Euh... Alors, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a, qu qu a euh... Imad, tu as vu un truc qui t'intéressait Attends, je peux des fouettes. Je regarde un petit peu. En répondra après... Après. David, tu sais, tu l'as mis la carte bleue pour avoir des conseils. Tu sais, David, moi, je suis en stream 4 heures par jour gratuitement, tu vois, pour aider les gens. En fait, ça, c'est David, j'ai l'impression que tu as l'air très, très contre nous depuis tout à l'heure. David, je comprends pas, David. Je crois qu'il est là, il est perdu. Il est arrivé à la fin, donc il n'a pas vu le début. David, il 4 heures par jour pour conseiller les gens gratuitement. Dotsy, il est là 2 heures le matin. Si tu veux, David. Donc non, c'est euh, tu es obligé de payer. Au contraire, avec Doty pendant deux heures, il stream pour répondre aux gens de son chat et gratuitement. Nous, notre, notre but, c'est d'aider les gens à avoir une meilleure équipe sans avoir besoin de mettre la carte bleue dans les packs. Voilà, c'est le voilà, but de l'achat revente. La chose, euh, voilà. Après, si tu préfères mettre la carte bleue, libre à toi. Mais en fait, as tu n'as pas d'alternative. C'est soit tu mets la carte… Pour peu de personnes, c'est un plaisir euh, pur de faire de, faire de l'achat revente. Il y a peu de gens qui prennent du plaisir juste à faire de l'achat revente pour faire de l'air. Ouais, mmh. parce qu'en fait, sur FIFA, pour, pour avoir une grosse équipe, soit yeah. vous mettez la carte bleue, vous paquez, et encore, vous il faut avoir de la chance, soit vous faites de l'achat revente, ou alors faut jouer, mais il faut jouer à 8 heures par jour. C'est-à-dire que si tu joues 8 heures par jour, euh, bon, normalement, tu es censé avoir euh, plus de récompenses, etc. Mais euh, ça n'existe pas de ne pas faire d'achat revente, pas mettre la carte bleue, jouer une heure par jour et avoir une bonne équipe. C'est ça. Ouais. Et... Même sans parler et... d'achat des... revente, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour savoir quand vendre Exactement. ou quand acheter tel joueur ou leur mmh. équipe. Ou leur équipe. Et ça c'est de l'achat-revente Vous le faites tous les gars Même ceux qui critiquent Vous le faites tous Ah oui bien sûr David mmh. Non non mais c'est pour ça que, que pour On s'explique que... Mais encore encore une fois Juste c'est pas, pas le stream les gars Pour vous expliquer comment ça marche l'air C'était ouais. pas ça il, il y a des du... vidéos, euh, il, y a ouais. des vidéos où il y a des vidéos Il y a les lives de d'autres ces types N'hésitez euh, pas N'hésitez pas c'était pas, voilà, pas ça et c'est normal si des fois vous comprenez pas mais non en fait genre vous allez trouver des conseils gratuits et non vous êtes pas obligé de payer justement pour trouver des conseils, c'est vraiment, les lives et tout ça c'est fait pour ça en fait les gars, c'est vraiment fait pour ça, donc voilà. Bon bah toi Soso c'est prévu. <rire> <rire> en... en fait mettre... on est plein, on est plein, moi aussi j'ai pris des douilles, moi bon, aussi j'ai pris des douilles. Et cette année, c'est normal, et cette année, moins. Ah, même euh... moi, même nous, on en prend des douilles, hein, de titre personnel, on fait moins derrière euh, parce qu'on a moins le temps et que ça nous sert moins. Mais euh, on se prend des douilles comme tout le monde. Il y a des choses, ne pas vu, anticiper. J'ai vu Diaby, ça fourchette bas. Je me suis dit, oh, on va se gaver, c'est impossible qu'il ah, soit à non. ce prix-là. Bah si, bien sûr, t'as un ag il était, ouais, il était nul, il courait que vite en fait. C'est ouais, ça, ça le problème. étoiles, 140 000 crédits, tu trouves ça logique Quand son il est à 170 en ouais, même bah, temps Moi, je trouvais ça. Bon, bah j'ai pris une douille ouais, les gars, voilà. Ouais. Je suis pas expert, J'ai pas de Discord. Je suis, un, je suis un petit YouTuber, hein. je suis un petit animateur. En fait, en fait dites-moi un truc simple, Luthor, c'est que si le joueur, cette année, il arrive à rester fourchette max plus de 5-6 jours et que toi, tu arrives à le choper relativement facilement, ce qui était le cas pour Diaby, même pas 5-6 jours, juste 2-3 jours... Que, ah, c'est qu'il y a une douille. L'Audi, il s'en sort pas trop mal, il finit à 130 parce que l'Audi, il sort un dimanche soir et le dimanche, tu évites les packs du vendredi, notamment là où ils mettent le plus d'argent les gens. Ouais. Mais moi, Jabi, tu les as mangés les packs du vendredi, les packs du samedi, les packs du dimanche. Ah ben, bah, quand ouais. ils, ils ont même pas eu besoin de faire la fourchette, hein, le jour où c'est sorti, Jabi s'est fait allumer. Mais parce que Jabi, c'était trop cher, donc faut vraiment faire attention. Là-dessus, et toujours demander, tu vois, moi, tu passais sur mon live, euh, Diaby et Dutty aussi, Dutty, on avait la même idée, on était là. Ouais, Diaby, mais je vais te dire un truc, hein, moi, vraiment. Ouais, Diaby, moi, je le vois bien à 160K, mais dans une semaine normale, il est à 100K. Pourquoi il aurait pu finir à 160 Juste parce qu'en fait, tous les discords anglais ont posé sur Diaby à 140 ah. -à que, En gros, il y a eu un investissement de masse dessus, et ils l'ont maintenu, et ils ont dit, on va faire péter sa fourchette, parce qu'en gros, Diaby, il avait le lien vert avec Nkunku, Bah oui. Euh, et de sortir, Et ir Notamment un lien orange, tu vois Benzema POTM, les Anglais, ils ont dit on va le jouer, on va le maintenir et ils vont devoir augmenter sa fourchette et il finira à 160 tellement il y aura de la demande dessus. Le problème, c'est que c'est passé 4-5 jours sans qu'il fasse up sa fourchette, il y a eu un gros SBC et là, ils l'ont tué. ouais ils, tu ils auraient eu up sa fourchette dans les deux jours, c'était bon. Ah et... oui, il est à 160, oui, oui, oui, oui. Voilà. c'est tout à fait vrai, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il euh, y a ça. et tu vois les... On l'a vu typiquement avec Foden euh, vendredi soir. Foden vendredi soir, tu vois. Foden, tu pouvais pas le choper à 500k. Il monte la fourchette à 800. Il est retombé quasiment. Hein, il est retombé à 500k pendant quelques minutes. En fait, moi, Foden, tu vois, il est à 550 euh, vendredi. Euh, j'ai dit Foden pour un premier jour d'événement, il vaut jamais ce prix-là. Et j'ai eu de la chance parce que on était sur un événement où je vous l'ai dit en début de live, il y a eu beaucoup plus de cartes qui sont tombées que d'habitude, ouais. ce qui a fait Donc ça, bah, tu pouvais pas prévoir en plus. Je l'ai senti rapidement, mais je pouvais pas le prévoir, tu vois. Moi, j'en ai pris à 550. Tous les gens qui l'ont revendu rapidement au moment où la fourchette, elle a été up. Moi, j'ai mis un robot Everyone, j'ai eu de la chance parce que j'étais en stream. Elle très vite en plus. tout vendu à 750, 850 pour le mieux. Deux heures après, il était à 550. Trois heures après, il était à 450. Oh. Ah ouais, c'est fou. Ça, c'est joué. Ouais. C'est pour ça, il faut faire attention. Le gars, grave. les gars, les gars, le live arrive à sa fin déjà. C'est passé ça, déjà... extrêmement vite. J'ai ouais, surfé. Bon, déjà, ouais. c'est des mecs super intéressants. Merci, euh, merci déjà, merci, euh, merci de Tigno, merci euh, type FIFA. Je sais qu'en plus vous avez un grand emploi du temps. Merci de nous avoir accordé une heure et demie ah, sur la chaîne un, de l'Est Monaco. Grand plaisir et comme je vous ai dit en off tout à l'heure, un honneur même d'être accueilli par des grands noms comme vous de la scène du jeu ah, vidéo. C'est pour nous l'honneur. Euh, beaucoup d'être ouais, C'est l'honneur, il est clairement pour nous. Clairement. C'est vrai tout à fait vrai ce que dit Dotsy et même d'être accueilli sur la chaîne de Monaco et tout ça, c'est vraiment une opportunité de ouf, donc merci, merci beaucoup. Ah, on ne prend que les... des invités de qualité donc vous en faites clairement partie et, <rire> et on ne pouvait pas rêver mieux pour parler d'achat revente franchement. Mais allez, l'OM quand même. <rire> ah, c'est <rire> terrible, oh non, non c'est terrible. Ah ouais. là, <rire> à la chute, dans le dernier, <rire> virage, dans le dernier <rire> virage, il a dérapé. En plus, en plus Dotsy, il est comme ça, tu crois, tu sais, qu'il réfléchit à des analyses. Ah marché, oui, ça sorti. Faut pas que j'oublie à la fin. On <rire> Dédicace à Tim. team. <rire> non, voir, on va t'envoyer du monde, toujours. tu vas voir. Tu vas avoir du, du rouge et blanc devant chez toi. Ah, non, mais marre. vraiment, les gars, c'était un réel kit. Bon, la petite tradition, c'est qu'on a droit chacun à un petit ouais. temps euh, libre. Donc, euh, bah type, vas-y, commence. Euh, tu parles de ce que tu veux pendant une minute. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ah ben, euh, non, en oh. vrai, bah, euh, tain, je, alors là, je m'y attendais pas. Hein. Ça euh, peut euh, être ben, sur le sujet ou ce que tu veux. Vas-y. Non, non, bah en vrai, euh, pour moi, juste pour finir sur est-ce que l'âge à revendre, c'est mort ou pas sur ce FIFA 22, euh, pas du tout. Juste, il faut s'habituer. Euh, il faut se dire que les pertes, ça fait partie du jeu. Euh, et que de toute façon, on a eu 10 jours, 15 jours merveilleux avant dans le marché. Et maintenant, ça a été très dur ces deux trois derniers jours, mais que ça va repartir. Si jamais vous avez rien compris au stream d'aujourd'hui, les gars, il y a des chaînes YouTube de Dotsy, Twitch euh, <rire> pour Dotsy et la mienne qui existe, les gars. J'ai où... mis les liens justement aussi pour ça, voilà. les gars, n'hésitez pas. Et ils seront dans la description pour, sur la rediff sur ma chaîne YouTube. Exactement. Vous allez très bien comprendre, les gars, vraiment, c'est c'est c'est pas très compliqué. Si vous avez un cerveau ou si vous êtes normaux, tout ira bien, les gars, vraiment. Vrai. Donc, n'hésitez pas. Et puis, euh, voilà, tout simplement à découvrir les conseils. Et puis, merci à tous ceux qui suivront, comme d'habitude. Et encore, merci pour l'invite euh, à vous deux. Dotsy. C'est ouais. Eh ben, ouais, donc, bah pour reprendre la question de base du live. Donc, non, pour moi, la R n'est pas mort. Comme l'a dit type tout à l'heure, le temps qu'on aura un marché, on aura de quoi faire. C'est différent. Il y a, surtout cette année, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte et à s'adapter. Mais on est toujours là. On, il y a toujours des bénéfices, des bénéf qui se font. Donc, euh, non, tant qu'il y a un marché, on sera toujours là. On continuera à aider les gens le plus possible en payant, gratuit. Ouais. Le matin, tous les matins, je suis en live, type, tous les après midi tous les soirs. Vous n'avez pas besoin d'aller voir le reste, nous deux ça suffit. Et voilà, vous serez riche comme ça. <rire> Let's go. Idé à toi, mon ami. Moi, je vais juste dire que je suis extrêmement content de vous avoir eu d'être signé et type FIFA. C'est vraiment, c'est un grand, grand plaisir. J'ai beaucoup appris. Je pense que le chat aussi a, a beaucoup appris aujourd'hui. On a vraiment senti l'expertise à, à 2000% dans vos propos, dans vos mots, votre passion aussi. Bah, je vous souhaite le meilleur euh, vraiment pour, euh, voilà, pour tous vos projets, notamment bah, forcément au niveau de l'AR. Je voulais encore une fois vous remercier d'avoir accepté l'invitation. J'espère que vous avez kiffé le moment. Et moi, moi j'ai adoré. Plaisir. Merci Avec à vous. Avec grand plaisir. Ah, puis, on, on souhaite surtout plein de bonnes choses pour la suite à TI, parce que bon, bon, moi, je suis sur... Euh... Je suis vieux maintenant, je suis <rire> sur la fin. Le... <rire> je suis la ah, J'ai <rire> laissé la main, tu vois. Donc maintenant, c'est la relève. Donc, tout, tout repose sur lui. Donc, c'est surtout à lui. Et surtout, comme je disais, euh, comme je vous avais dit en off, oh, c'est un mec qui a emmené beaucoup, beaucoup de projets euh, sur, la, sur la scène, tu vois, qui a tenté des choses qui n'ont jamais, qui jamais ouais, été faites avant. Donc, grosse force à lui, c'est un gros précurseur, un gros bosseur, donc grosse force à lui. Et un gars gentil, et vous êtes des gars gentils, et ça, c'est important de le dire aussi. Il n'y a pas que le talent, la gentillesse, ça ne ça, ça s'achète pas, ça ne se, ça se crée pas, on l'est on ne l'est pas. Mmh. Et ça, je le dis. Et voilà, à moi d'ailleurs, tiens, à moi, mon mot de la fin Bon, comme d'habitude les gars, ça a été un réel plaisir de débattre avec les invités et avec Hidekun. Ce que j'adore dans cette émission, c'est que c'est jamais les mêmes sujets, jamais les mêmes jeux La semaine prochaine, on va parler d'un autre jeu de foot Pour l'instant, on n'en a pas parlé encore Avec un très bel invité et il est d'actualité Vraiment, j'ai adoré On se rejoint du coup ici même euh, mardi, pardon 19h, 20h30 avec Hidekun et nos invités Merci beaucoup Et du coup, à mardi, ciao tout le monde So, Ciao. Ciao. Oh, bye, -bye.